Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Zaccoroli, 20 e épisode de cette saison. Je suis ravi de vous retrouver. Je tiens à prendre quelques petits instants en début d'émission pour vous remercier solennellement les amis du soutien énorme que vous affichez pour cette saison. Sincèrement, euh, que ce soit en termes de retour, en termes d'audiences diverses et variées, que ce soit YouTube où ça fait toujours des scores phénoménaux, ça porte bien ma chaîne, ça m'a aidé à franchir les seuls le demi million d'abonnés ou alors les audiences en live. Bah écoutez, franchement, gros cœur sur vous et je suis très content que le travail effectué vous plaise euh, pour ma part euh, c'était quelques instants que je voulais prendre pour vous remercier de ça et pour vous parler également bah, des semaines à venir et euh, alors je vais vous raconter une petite histoire en tout début il y a quelques jours il y a des abonnés qui m'ont dit dans le chat et si tu invitais un certain commentateur de Formule 1 et qui est Julien Febrault pour euh, ton émission est ce que est, tu penses que ce serait faisable bon moi je me suis dit tiens on se suit sur Twitter là on suivait pas je lui ai envoyé un tweet il m'a suivi et derrière on a discuté et je suis en mesure de vous affirmer que la semaine prochaine je reçois monsieur Julien Febrault commentateur officiel de Formule 1 avant la reprise de la saison dans Zach en roue libre. Donc ce sera un épisode absolument exceptionnel. J'ai eu deux pieds lots il y a quelques semaines on s'en rappelle. Donc la Formule 1 également à l'honneur sur Zach en roue libre. Mais c'est très très cool de pouvoir diversifier entre... Les accords libres avec Bouscapé où je reçois euh, des rappeurs, euh, après les accords, euh, euh, les accords libres classiques où je reçois des personnages d'internet, créateurs de contenu et autres, bon ça vous connaissez, un peu de sport, bref, vous avez capté, ça fait plaisir. Donc euh, d'un Julien à l'autre, Julien fait bon cette semaine, mais cette semaine je reçois le grand Julien Chies, je vais le saluer dans un instant, il n'y a pas de souci. et euh, dans deux semaines ce sera Monsieur JDG, voilà. Et puis après derrière le 21 je prends une petite semaine de pause, parce que je vous cache pas que ces derniers temps... La tête est grosse donc il va me falloir un petit peu de, de, de, de, de temps off. Donc je prendrai une petite semaine mais je reviendrai derrière et on continuera de faire ce petit calendrier. Comme d'habitude, si vous avez des gens que vous aimeriez voir, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Voilà pour l'intro, on va commencer gentiment. Bonjour Monsieur Julien Chies, comment vas-tu Salut Zach Et félicitations vrai, Franchement tu régales là ah Ouais ouais, on le est le planning fait. à venir, le planning avant.. Euh... Chapeau. On essaye à chaque fois, tu sais, c'est les petites habitude, j'en parle en live, j'en reparle même à la là, fin vu qu'en live, il y a moins de monde, etc. Ils savent qu'il y a la tablette, donc oui, on est en live. Là. <rire> de temps en temps, c'est préenregistré, de temps en temps, c'est live, ça dépend de, des invités, ça dépend de leur disponibilité, tout ça. Mmh. Machin. Par exemple, je peux d'ores et déjà dire que par exemple, Julien Fébron, la semaine prochaine, il est pas dispo pour Mardi 18h, donc on va préenregistrer parce que je préfère préenregistrer que l'image, enfin que l'émission ait lieu bien sûr. plutôt que juste bah, pas la faire. Oui, logique. Genre logique c'est ça et sachant qu'on s'appuie pas non plus de fou avec, euh, sur le chat on, on, je, je, je m'appuie je, je prends des fois des choses qui disent dedans mais c'est pas non plus le game changer de l'émission mmh. du coup c'est pas très grave ça change pas grand chose de le faire hors live tu vois et puis, et puis voilà comment vas-tu toi ça va Bah, écoute, en ce moment moi, bah oui alors euh, si je mets un peu de côté l'actu qui est quand même un peu euh, archi-glocos en ce moment ouais. mais, sorti ça franchement oui euh, c'est un début d'année 2022 sur le jeu vidéo qui est complètement fou enfin c'est historique ouais t'as un nombre de, de, de news de euh, de rachat complètement euh, énorme on parle de 70 milliards enfin je, tu, sais, tu perds la notion un peu des choses et puis tu as un calendrier de sortie là le mois de février les, tu vois les cernes là C'est C'était stacked hein, un mais petit peu. C'est un truc de bargeau. Euh, il enfin, y a eu Pokémon, Pokémon Arceus, il y a eu Day Night 2, il y a Horizon Forbidden West. Là, il y a Elden Ring qui ruine toutes mes nuits. J'en peux plus. Je suis à la recherche de toutes les runes là. <rire> J'ai un fou. Droite à gauche, euh, droite à gauche. Mais ouais, et puis tu souffres, mais à la fois c'est incroyable. Enfin, franchement, je, je kiffe. Donc oui, c'est pas fini. Il y a Grand Turismo qui sort là. Après, il y a d'autres trucs. Enfin, waouh Mais. Il va hyper rien qu'en en, en parlant fois, pendant une minute là. À la fois. J'adore ça et puis en plus le niveau qualitatif est relativement élevé hein, donc euh, ça régale. Ça fait plaisir, ça, ça fait super plaisir. Franchement, en quelques minutes là, à entendre quelques jeux, quelques noms balancés, tu m'as hypé. c'est euh, bah, voilà. oh, <rire> lourd. Tain, moi, moi, je, je n'ai pas joué trop à des sorties. Je te cache pas en ce mois de février personnellement. Tain, là, parmi en rapide comme ça, parmi ouais. les dernières, la, laquelle, genre ta petite, la euh, pépite, ton petit kiff ouais. C'est Elden Ring. Mais là, c'est Elden Ring. Non mais. Je ne suis pas du tout un spécialiste des dark souls, blood-down, ça. Je trouvais que c'est, franchement, c'est archi dur, exigeant, appelle ça comme tu veux et tout. Et la vérité, hein, j'y n'y arrivais pas. Je me prenais des murs de difficultés, de, difficulté, de tarés. Et là, en fait, ils ont un peu changé la formule. Euh, c'est en open world. Euh, L'exigence est toujours extrême. Hein. Mais tu peux aller, tu arrives pas, ok, bah va pas et machin. J'ai englouti des dizaines, des dizaines, des dizaines d'heures de jeu. J'ai fait la map et elle est gigantesque, tu vois, les trucs. Oh et puis, c'est tellement intelligent. Il y a des mystères partout. Tu, tu rentres dans un petit, une petite caverne et tout. Tu es tout petit. Puis tu trouves un truc. Genre ça, tu mine, mais bam, tu découvres le monde entier en dessous de... La... Je ne spoil pas, je... mais, mais c'est... La folie. La folie. C'est bien, folie. ça fait plaisir. De temps en temps, tu vois, c'est vrai que, sans faire tu sais, le réac ou le vieux con, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a une ère où euh, on veut directement euh, aller au plaisir ou aller au plus mmh. vite parce que, que ce soit les temps de concentration ou quoi, qu'on est capable d'allouer, tout, là, tout, j'ai l'impression, se réduit. Bah, entendre quelqu'un, tu vois, qui prend le temps tu vois, de découvrir, de visiter, de faire les choses lentement, c'est ah bah, pas mal aussi, tu vois. Tu sais, c'est mon métier. Donc, bon, déjà, j'ai la chance de pouvoir euh, voir les jeux, etc. Mais au-delà de ça, par exemple, tu vois, Elden Ring, j'ai donné un avis, machin, etc. Je pourrais le mettre de côté. Ouais, ouais. Mais non, attends, euh, généralement, je finis mes journées et tout. Euh, euh, je ne papa, il y a du truc à faire et tout. Derrière, genre 23, <rire> boum, je relance le jeu jusqu'à 4 du. Parce que j'ai envie d'avancer, parce que puis avec la commu, tu vois, on regarde, j'ai un stream et tout, oh un espèce de boss euh, vachement dur, on a recommencé trois fois, la dernière fois on l'a eu, mais genre au bout du suspense. Ouais, enfin, j'aime ça, ça. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ah, le chat, ils sont très contents, là, OMG, eh ben, Julien, oui. j'aime trop ce mec, etc. Ah, c'est <rire> gentil. gentil. La légende raconte qu'ils n'affronte aucun boss. <rire> bah, bah si, bah, par contre, je souffre, ouais, c'est vrai. Mais euh, hey, regarde, même en live, je les ai battus. Donc, euh, là, j'en ai battu, je pense, une bonne vingtaine maintenant. Le, le live ne ment pas, s'il bah, y a des preuves. Ah, bah c'est clair. Oh, mais... Personne ne peut te dire le contraire. On va commencer gentiment. Je ouais. vais me permettre de te demander le grand classique des accords libres, histoire à d'en apprendre un peu plus sur toi au début, puis après on refera euh, petit à petit ton yes. immense carrière en faisant mes recherches. Ouais. Bah, J'en connaissais une partie, mais en faisant mes recherches, du coup, j'ai trouvé d'autres choses très intéressantes. Alors, je vais te demander, qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur Alors, je m'appelle euh, Julien, Julien Chiez. Euh, j'ai 42 ans maintenant. Eh hey, ouais T'es <rire> peut-être un des plus âgés que j'ai reçu ici. Et pourtant, euh, j'ai commencé, j'avais 16 piges. Donc, ça fait 26 ans que je fais ce métier, en fait. Moi, j'ai commencé dans la presse papier. Euh, donc j'avais 16 ans, qu'est-ce que j'ai fait, les études, tout ça Bah, là, moi j'étais je... à quelle ville Je me permets euh, À Saint-Cloud, mais en fait Saint-Cloud c'est le temps de naître. Hein. Euh, donc après suis à Paris. Euh, vraiment je suis un parisien. Et euh, moi j'aimais bien l'école. Euh, mon grand-père était instituteur, etc. J'aimais bien, j'avais tous mes potes et tout. Enfin vraiment je kiffais. Tout se passait, il y avait ça pas de Ça se passait problème. très bien, et, etc. Puis je suis arrivé au lycée et là euh, beaucoup de gens, tu sais, ils... moi j'avais l'habitude avec mes potes, tous les midis on jouait au foot. J'adore le foot à fond. Et là, en fait, non. Euh, Il préférait aller boire un coup et machin. Et en fait, ça me frustrait un peu. Et à côté, moi, j'adorais le sport et les jeux vidéo. Et je me suis dit, euh, en fait, j'ai envie de faire un truc concret un peu, etc. Et je lisais tous les magazines, là, les Joypads, les Consoles Plus, les Player One. J'étais passionné par ça. Et je me suis dit, euh, à Cespige, euh, postuler genre à l'équipe Autant te dire, c'est mort. Enfin, en tout cas, j'y crois pas du tout. Dans un truc de presse étrite, ah, ouais, établi depuis ouais, des dizaines d'années, comme euh, l'équipe, etc. À Céspix, j'étais Harry Potter, mec. Hein. J'avais les lunettes rondes, euh, la, la, la, la frange, enfin, pas la frange, mais la coupe au bol et tout, enfin, l'horreur. Et euh, je me suis dit, tu vois, surtout à l'époque, la presse papier, elle était beaucoup plus jeune et machin, je me suis dit, pourquoi pas Et le soir de Noël, j'ai écrit... Euh, une espèce de lettre de motive. Euh, tu sais, j'avais fait un petit fanzine qui s'appelait Burning Paper, que okay. tout seul avec le Mac SE30 à l'ancienne. Là, je parlais à des trucs, de trucs... Euh... Les amis, on est en 96 au moment on est en 96, j'avais un an, moins <rire> Et j'envoie ça et à tous les magazines. Parce que bon, c'est jamais quoi. Foutu pour foutu. Bah bon, ouais. J'ai eu une réponse de console plus. Ils m'ont dit bah ouais, mais l'équipe, elle est constituée. Mais tiens, prends une place pour aller voir The Crow. Euh, je fais, ah cool, ou The Crow 2, je crois, d'ailleurs. Euh... Et j'ai eu une réponse de la part du rédacteur en chef de Joypad euh, à l'époque. J'y suis allé, j'étais comme ça. Ouf, stress de fou. T'en as parlé à tes parents à cette époque-là ou pas Bien sûr, bien sûr. Bah, bah, attention bah En fait, j'en fait, ai pas parlé à mes parents à la base, mais ma mère a chopé le fait que j'avais glissé des enveloppes et tout. Elle avait, elle avait vu dans une petite enveloppe, tu sais. j'avais fait tous mes trucs, l'enveloppe était compressée. J'avais un peu peur parce qu'ils n'étaient pas très. J'ai eu la télé, enfin, j'ai eu la télé. La télé est arrivée à la maison, j'avais genre 7 ans. Okay. Euh, les consoles, jeux vidéo, pas trop leur délire du tout. Euh, mais comme ça, ils voyaient que ça m'intéressait, j'allais chez mes potes pour jouer, machin, etc. Donc à un moment, ils ont accepté que le jeu vidéo rentre. Mais bon, c'était pas à fond de balle, quoi. C'est rentré par quoi, je peux pas de demander euh, La première console que j'ai eue à moi, ouais. la Game Boy. La, la, la briquette blanche beige la bonne grisâtre la bonne, euh, la bonne Game Boy euh, moi j'ai été très team Nintendo euh, quand j'étais petit euh, vraiment je trouvais que tu vois dans l'espèce de match là le duel de Sega Nintendo euh, je trouvais que Sega c'était cool tu vois Sonic ça allait vite machin et tout mais c'était très arcade et tout je trouvais qu'il y avait plus de profondeur dans les jeux de Nintendo en fait Donc, vraiment on team Nintendo et en fait ma mère elle, quand elle a vu là, les lettres euh, tout ça elle m'a fait euh, tu sais « Tu devrais plutôt prendre une grande enveloppe pour pas trop tasser tes trucs. Ça fait un peu bizarre. » Et moi, tu sais, j'avais pris dans le, ce qu'on appelle l'ours d'un magazine où tu as le nom des rédacteurs ouais, et machin, t'as ouais. l'adresse. Et, et j'avais mis l'adresse en vrac, quoi. Et elle m'a dit « Tu devrais plutôt l'adresser au rédacteur en chef directement. C'est plus personnel. Et... » Plutôt et que bah, d'envoyer juste un rédacteur genre, classique. Genre euh, euh, euh... « l'adresse. » Point info, c'était juste derrière. J'ai bossé pendant des années rue Danton, là derrière. C'était à, à développer Ouais, bah pas au début. Au début, c'était à Clichy, mais rapidement, c'était juste derrière parce que c'était Hachette. Oh bordel Et le bâtiment a été détruit. Il y a genre deux ans, ils ont reconstruit. Ils ont fait des immeubles. Mais okay. quand je passe, quand je vais à Webedia, tu sais, je passe devant et tout. Je euh, j'y ai passé quand même euh, un petit peu moins de dix ans de ma vie. Quoi, ouais, bien sûr, bien sûr. Et ça fait un peu bizarre. De ouais, me... Normal de revenir là, finalement un peu. Et donc voilà comment ça s'est fait. Et il m'a contacté et tout, et puis euh, j'ai commencé et, et c'est parti en fait. C'est parti. Et ça fait 26 ans, je me suis pas arrêté. Mais alors, moi, la question directement, parce que c'est ce que j'ai vu, genre 97, 96, tu commences à 16, 17 ans en tant que pigiste. J'ai vu pour Joypad et le PlayStation Magazine. C'était la même équipe, en fait. Ok. En fait, c'était la même équipe. Qui faisait deux trucs différents Dans Joypad, on avait des pseudos. Et dans PlayStation Magazine, on avait nos vrais noms. J'ai vu, tiens, c'était quoi C'était Gollum. Mais attends, mec, à une époque où les films Seigneur des Anneaux n'existent pas, on ne sait même pas qu'il va en avoir. Moi, c'était parce qu'en fait, mon papa m'avait lu euh, Bilbo le Hobbit, okay. en faisant les voix, quand j'étais tout petit. Et donc, il faisait euh, « mmm, mon précieux » machin et le tout, RP. et c'était le mec euh, qui posait des énigmes, il avait l'air chelou, euh, certes pas très cool, mais à la fois un peu ambivalent et il m'avait fasciné. Et quand j'avais commencé à bosser à Joypad, Jean-François Maurice, le rédacteur en chef, il m'avait dit ah, « il faudrait que tu prennes un pseudo ». J'avais pas trop réfléchi, je t'avoue. Je sais pas, Gollum. Bah Gollum, <rire> allez, personne ne l'avait pris. J'ai fait OK, let's go. Et puis, c'est resté. Et quand les films ont commencé à arriver, là, j'ai commencé à recevoir des mails, des messages de gens qui me disent « Mais pourquoi tu as pris ce nom de personnage Pourquoi ?»« T'es fan des, des Anneaux, euh, Ouais, bah oui, en plus. Mais euh, et donc euh, après, euh, quand j'ai quitté euh, Joypad et que j'ai bossé pour, euh, euh, c'était Game One, j'ai fait Écoute, Gollum, enfin Joypad c'était l'époque Gollum, là on tourne la page et maintenant, à partir de maintenant, ce sera Julien. Quoi. Mais avant que tu nous que tu parles un petit peu de, de, de voilà, concrètement, comment fonctionnait la, la vie d'un pigiste, qu'est-ce mmh. que tu faisais, etc. Mmh. au quotidien euh... Ils t'ont quand même engagé à 16-17 ans, quoi. Ouais. <rire> C'est-à-dire que la rédaction, ouais. en tout cas, puis je je suppose, vois, pour faire des articles, etc., mmh. on attend quand même un certain niveau de français, de prose, mmh. tout ça. Euh, de même, t'es pas majeur, donc du coup, euh, c'est difficile, je suppose, pour tout ce qui est contrat de travail, tout mmh. ça. Donc, comment s'est passé l'entretien Parce que tu nous as parlé que tu y allais en stress. Ah, ouais. Et ensuite, quelle a été concrètement la, la proposition sur laquelle ça a donné Et peut-être, si tu t'en rappelles de tes premières productions, comment s'est passé quoi. Ah, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Franchement, ça m'a tellement... Oh J'étais tellement heureux, en fait. Tellement heureux. C'est l'espèce de porte qui s'ouvre d'un truc que tu as rêvé de faire. Moi, c'est vraiment la chose que je souhaite au maximum de gens, quoi. C'est de réussir à vivre de leur passion. Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est... Voilà. Mais quand à cette possibilité-là, franchement, il faut s'accrocher, il faut y aller parce que c'est exceptionnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des jours où c'est un peu relou et Bien tout sûr. ça, mais, mais bon... Euh... En fait, il m'a accueilli, on a un peu discuté, machin, tout ça. Et, et il m'a donné à, à faire un test à blanc, donc euh, pas publié, etc. Euh, d'un jeu, c'était Fire and Cloud. Mm -hmm. J'invite à regarder sur Google. Je si pas si la régie a peut-être un extrait de Fire and Cloud... ça, ça va être chaud Fortnite. parce que c'est un jeu relativement méconnu. Bah ouais. Mais il m'a dit, tu vas voir, c'est un jeu moyen. Parce que faire un test d'un très bon jeu, c'est facile. Oh, incroyable, génial, machin. Faire le test d'une bouse c'est facile mais c'est nul machin faire le test d'un jeu moyen tu dois réussir à balancer les qualités mais aussi les défauts et les identifier ne serait-ce que les identifier exactement et donc il m'a envoyé ça enfin il m'a donné ce jeu ok j'ai fait ça d'accord ok donc j'ai joué au jeu machin j'ai écrit mon petit texte je lui ai envoyé et puis euh, j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu ça doit être des vacances je crois que c'était les vacances de février on est à une époque où on n'a pas les smartphones donc j'interrogeais à distance, on était parti avec mes parents euh, et se pige euh, en vacances, j'interrogeais à distance le répondeur familial, tu vois genre tu sais tu t'appelles le fixe et tu fais dit dit dit dit et t'entends genre ouais, vous avez sûr. quatre messages, appuyez sur dièse, ok, et rien du tout. Donc je rentre de vacances, je me dis c'est quand même pas très bon signe, tu vois, il y a dix jours qu'on ont dû passer, en ne te, réponds ça te fait pas de retour, je pense c'est mort et tout, bah c'est comme ça, c'est pas grave. Je le rappelle quand même, je, fais, euh, je veux voir quand même. Allô, ouais, bah machin, il me fait... Ah oui, non, mais c'était super et tout. Bah là, on est en plein bouclage. Bah, passe, vas-y, c'est bon. Ok Bah, je viens. Et donc, mon premier test, c'était Suikoden. Une bombe. Une... Moi, j'étais fan de, de RPG, de JRPG, de ah, ouais. drôle japonais et tout. Euh, je teste ça. Je trouve oh. que c'est une dinguerie. Mais une dinguerie. Mais il avait un gros problème, c'est que il était en 2D. C'était sur la toute première PlayStation. D'accord. Là où, au moment où il sortait... Sortez Final Fantasy VII. Ok, donc. Avec euh... polygonal, cinématique de fou et machin. Il y a un petit décalage. Moi, j'écris mon test à fond, euh, ultra emballé. Euh, je mets 5 sur 5. C'était noté sur 5 à l'époque. Et euh, quand le magazine sort, je vois que la note, c'est 4 sur 5. Ouf non. Ils ont repassé ton papier. Non, mais. Tout le texte était le même, il n'y avait rien qui avait changé, juste 4 sur 5 et tout, il ne m'avait pas dit. Et euh, dans ma tête, tu vois, euh, ça va, oh, c'est le rédac chef. Euh... Surtout tu étais jeune. Ouais, c'est 16, 17 ans, ce n'est je... pas le genre de truc où tu vas venir bomber le torse. Et... Je m'en tapais. Voilà. Euh, <rire> voilà. La vérité, j'ai fait, écoute, c'est son choix, c'est le rédac chef, c'est le boss, euh, moi je commence. Euh, voilà. En revanche, j'en ai reparlé un petit peu des années plus tard et, et aujourd'hui, je peux le dire, ce jeu valait 5 sur 5 pour <rire> de vrai. C'est une dinguerie. Mais attends, encore aujourd'hui, suis Coden, je suis sûr que tu demandes dans le chat, c'est à base de, de, de méga références du JRPG de cette époque, évidemment. Euh, une profondeur incroyable, des émotions, etc. Et... Mais je pense qu'il s'est dit... Là, Le, si j'ai si trouvais une image YouTube ah, de Suikoden, Suikoden. je suis chaud, les gars, Mais Suikoden, je, veux, je, voir foncé, quoi. je Mais... veux voir ça. C'est une dingue, les musiques fantastiques, etc. Tu devais retrouver 108 personnages, les 108 étoiles de la destinée, parce que, en fait, c'est inspiré d'un roman chinois. D'accord. Et euh, tu les retrouves, enfin, tu trouves ces gens, ouais, etc. Allez, et tu, Après, tu les autre. rapatries, tu en fais ton QG, et le QG, plus tu vas ramener des gens, plus il va s'étoffer. Et il va devenir énorme, et c'est génial. Et à la fin, tu fais des batailles rangées, avec des équipes, enfin, une, une folie. Et je me dis, en fait, rétrospectivement, et c'est ce qui m'a confirmé, c'est... Il s'est dit, le petit jeune, là, il commence direct, il nous claque un 5 sur 5, euh, wow, wow, wow, on va le calmer quoi Genre trop, trop d'engouement dans bah, la chose c'est ça, ouais. il s'est pas euh, dosé, voilà, voilà, bah oui ça a vieilli, hein, c'est sûr, mais... Oh les musiques Oh Tu <rire> kiffes mmh. Bah ouais. Bah alors évidemment quand tu, quand, quand tu vois ça de en blanc là, euh, bah, oui. avec les yeux de 2022, tu dis euh, pourquoi Mais en 96-97, il y a des combats étaient comme ça, enfin... C'était ouais, du tour par tour ah, ouais, ça tour ressemble à Pokémon Tour ouais. par tour, mais justement Tour par tour, l'essentiel du temps, alors là c'est le début de l'aventure, il est tout seul, mais après tu peux être jusqu'à 6, donc c'était assez rare déjà à l'époque, et ensuite, le scénario évoluant, parfois tu as des duels, mais du coup qui se jouent pas comme ça, qui sont un peu plus péchus. Okay. et as des batailles, où tu choisis tes archers, tes fantassins, tes cavaliers, enfin, le jeu évolue, une folie, bon bref, c'est mon le chat, premier Dans ils, hein, ils ont dit ah, un jeu mémorable, dans mon bah top oui. 3 ever, ah bah c'est oui. culte, bah bah oui. exact, c'est énorme psychodène, Incroyable. Oui, une folie. Voilà, et bah c'était mon tout premier test. Oui, oui. Tout premier test. Et là, il a dit, et donc il a baissé la note pour que FF7 soit le seul à avoir 5 sur 5. <rire> bah, je sais pas, mais euh, en, tout cas, en tout cas, il le mérite. Euh, il faut le réhabiliter, ce jeu. Et il y avait un petit souci vis-à-vis euh, -vis du fait de ta jeunesse, c'est en termes peut-être de grammaire. Est-ce que tu avais directement, toi, des notions, euh, tu sais, euh, tout ce qui est littérature, prose, peut-être style d'écriture, mmh. faute d'orthographe Ah, avait... oh, faute d'orthographe, euh, et même encore aujourd'hui, je dois en faire, j'en ai fait, j'en referai, euh, etc. J'essaie de faire attention, mais Bien enfin, sûr. bon, Merci. voilà. Euh, je pense ouais. qu'en rédaction, je me débrouillais pas mal, en fait. Euh, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il m'a pris aussi, tu vois. Alors, euh... <rire> on est là pour se, pour se confesser, ouais, ouais, oui, euh, pour, pour tout dire. C'était il y a 25 ans. Il m'a dit aussi une des autres raisons. Vas-y. Dans mon blabla, moi... C'est vraiment, il faut le regarder avec le, le regard de gamin de cesspige. Euh, moi, je suis le frère aîné, euh, j'ai deux sœurs qui sont jumelles, qui sont un peu plus jeunes, et euh, j'avais fait les scouts. Et pour moi, ça a été une expérience incroyable. Hein. Les scouts, ça peut être complètement pourri. Ça a été les... Ma première année au scout, c'était nul à chier. Vraiment de la merde. Vraiment, je me sentais pas bien, j'étais pas bien, on était mal encadrés, c'était nul. Et après, il y a eu de nouvelles personnes, des nouveaux chefs, et j'ai vécu, euh, je sais pas, trois, quatre ans, peut-être, peut-être deux, trois ans, Incroyable. Quand la discipline, la vie de groupe, peut-être, des trucs bah, comme ça alors, La dynamique des gens, c'est là où tu vois que c'est dépendant des gens, en fait. C'est pas les scouts, c'est bien ou c'est pas bien. Non, c'est les gens avec lesquels tu le fais, s'ils sont quali, s'ils te poussent, s'ils sont motivants, s'ils créent des trucs cool. C'était bon, une expérience de vie de fou. Et au scout, euh, c'est un peu par tranche d'âge et tout. J'étais un petit peu plus âgé, donc euh, puis j'étais assez... Euh, Comment on pourrait dire euh, Responsable. Ouais, voilà, c'est ça. Responsable. Et donc, j'avais été euh, capitaine de patrouille. Et donc, j'étais capitaine de patrouille, j'étais frère aîné, et dans mon petit blabla, là, j'avais expliqué ça. <rire> j'avais dit euh, alors, je suis passionné, tout ça, Voilà. Et à la fin, j'ai dit et si vous me faites confiance, je rappelle, et si vous me faites confiance, je saurais euh, me montrer digne de cette confiance, je suis frère aîné, bah, je tu sais ce vends, que c'est, les ouais. Donnez-moi un coup <rire> Voilà. Et bah, ils m'ont fait confiance, et, et c'est allé. Et donc, pour revenir, ouais. Euh, euh, la grammaire, le, la, moi j'adorais la rédaction, j'adorais le français en fait, okay. et j'aime toujours le français. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, etc., c'est un truc qui me touche, c'est un truc auquel je fais toujours attention. C'est euh, jamais de grossièreté, euh, jamais de, de, de, de mots, tu sais. Ouais. de faire attention. Euh, le, le truc, c'est pas être cul serré ou machin, c'est euh, des gens viennent m'écouter, euh, je les accueille, je veux euh, que. De, du petit fiston à la grand-maman, qui que Ce tu soit veux, partout, le monde. Ouais. ma mère, euh, euh, mon enfant plus tard, etc. Ils regardent des trucs, ils se disent euh, « Ok, c'est valide ». Ok, donc je fais attention à ça et je trouve qu'en plus le français est une magnifique langue et jouer avec les mots est un plaisir de tous les instants, donc euh, à chaque fois que je le peux, je le ça, ça se sent. C'est mmh. sur les premières, euh, premières vidéos que j'ai de toi, le bistrot du jeu vidéo, tout mmh. ça, euh, ou même d'autres tests, etc. Moi, des trucs qui m'a marqué, c'est que tu t'exprimes bien, mais surtout avec clarté, mmh. tu vois. Et d'un mot à l'autre, ça se voit qu'il y a une volonté derrière mmh. ça. Donc, quand je dis il y a une volonté derrière ça, je ne dis pas que ce n'est pas naturel, ça se voit que c'est naturel. Ouais, c'est inconscient, tu vois. Mais mais ça se voit que tu le veux mais c'est parfois quand il y a incroyable. un mot qui monte dans ma tête et que je trouve que ce que je pourrais <rire> dire avec des potes et tout évidemment je affaire, suis comme classique. tout le monde quoi mais euh, face cam euh, j'essaye de faire moi voilà propre voilà et donc du coup à, à cette époque là donc je crois que tu fais cinq ans là bas avant de rejoindre Game One en 2002 ah, en plus plus euh, mais oui alors après peut-être que Game One c'est un peu chevauché mais euh, euh, je crois que je suis resté quasiment une dizaine, un peu moins d'une dizaine d'années d'accord euh, mais il y a eu un truc il y a eu un rachat euh, d'un gros groupe, le fameux là, qui était à Levallois, euh, machin. Un gros portugais, c'est ça euh, Non, non, c'était euh, anglais. Alors, euh, ils ont changé... 20... Madère, moi. Euh... Ah oui, oh, ça, c'est plus tard. Ça, c'est ah. Gameblog. Euh, ils ont changé 25 fois de nom. Mais à l'époque, enfin euh, aujourd'hui ou ah, ben non, pas aujourd'hui, il n'existe plus, mais c'était Yellow Media, euh, okay. etc. Et euh, ils ont racheté toute la presse française. Mais vraiment, genre, euh, au fur et à mesure, tac, tac, tac, tac, tac. Ils ont tout bouloté. Pan par pan. Et c'était à une époque. Donc, on était chez Hachette où euh, le groupe avait lancé Match TV. Et Match TV, ça a été un four. Et donc, euh, il y avait le groupe, là, euh, du jeu vidéo, avec plusieurs magazines, Joypad, PlayStation Magazine, Joystick, euh, M6 PlayStation, PlayStation Kids, euh, y avait, voilà. Les déclinaisons... Fait, euh, qui étaient faits par les mêmes gens. Hein. On bossait euh, hardcore. Euh, et ça marchait super bien. Donc, euh, ils ont dû se dire, il faut renflouer les caisses. Ils n'y comprenaient rien. Le jeu vidéo, c'était un truc, tu vois. Dans les étages, quand on allait à la cantine ou je sais pas quoi, il y avait Match, Bidule, ils nous regardaient. Ils nous aimaient bien, parce qu'on était sympa. Mais parfois, tu sais, euh, l'été, on jouait avec des fusils à eau, euh, on attachait des gens sur des chaises, ah, on des... appuyait sur tous les ascenseurs, et les gens, euh, Porte à Match s'ouvraient à El Déco, et il y avait des gens... Euh... Salut <rire> Et puis ça redescend. Ouais. Ouais, ouais, Donc il ils vous prenaient euh... pour des ovnis. Ouais, pour des deb un peu. Euh, tu sais, c'est les gamins qui s'amusent, qui font un peu de bruit parfois. Il faut descendre, leur dire... Et, oh, oh, voilà. Mais ça marchait bien. On était leader. Euh, PlayStation Magazine, c'était le quatrième mensuel de France. Pas de jeux vidéo. Tout magazine cool. compris. C'était lu par, je crois, 3,4 millions de personnes. C'est monstrueux. À l'époque, c'est un truc de fou. Et à une époque où il y avait déjà de la presse, où la presse papier, vend, je suppose, ah bah, en tout cas, se vendait encore plus. Tu vois. Ah bah c'était la folie. C'était l'âge d'or. Moi, j'ai appelé ça un peu notre canal plus. C'est-à-dire, euh, on était chez Hachette, grand groupe international, donc on avait des bonnes conditions de travail, euh, on cartonnait. Comme il y avait PlayStation Magazine qui vraiment marchait très fort, forcément, ça... Euh tu vois, t'as un effet de ruissellement sur les autres magazines. Mmh. Et comme c'était fait par les mêmes personnes, quand on avait accès à une preview pour de Magazine, Hop. on dilait de la, pouvoir la mettre aussi dans le Joypad, tu vois. Enfin, pas toujours exactement le cas, mais ça arrivait quoi. C'était dans les mêmes bureaux quand t'avais une interview. Les gens, ils étaient là. Donc, euh, tu veux pas faire euh, deux secondes, pose trois questions. Enfin bon, bref, euh, ça a été un âge d'or. On avait beaucoup de liberté. Euh, on s'est éclaté. C'était parfois un peu n'importe quoi, mais j'en ai vraiment des souvenirs euh, incroyables. Et donc, ils ont racheté. Et tout a cassé, tout a cassé, ils n'ont rien compris. Et avant qu'on parle de ce rachat et où ça a cassé, toi, à 16, 17, parallèlement à tes études, tu travailles sur ça et t'as arrêté les études derrière pour te consacrer entièrement à ça, ça s'est passé comment Tu peux arrêter cet exit des études, du coup. Ouais, tout à fait, ouais. Au début, j'ai continué mes études en parallèle quelques années, peut-être deux ans, parce que j'avais 16 je j'avais même pas mon bac. Donc je suis allé jusqu'au bac, j'ai passé mon bac. Là, après, j'ai fait, moi j'avais fait ES éco et social, je fais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et en fait, à la fois, c'était très bizarre parce que je faisais déjà ce que j'aimais. Donc, j'ai fait euh, la voie normale quand tu fais ES, je vais faire du droit. Je suis arrivé à Vaugirard-Assas. Oh là Et euh, <rire> Alors, à Vaugirard, la fac était classe, ça allait. À Assas, je découvre des grands amphis où personne n'écoute, où j'ai vu les plus beaux avions de papier de ma life, mais genre des trucs. Encore aujourd'hui, je sais même pas comment il faisait. Genre, c'est immense. Mais immense, la table. Genre, qu'il passait comme ça dans l'amphi de fou. Ou même, le, le, le prof, euh, il faisait. Quand le truc arrivait vraiment jusqu'en bas, il faisait. C'était superbe. Il fermait son bouquin, il se barrait. Et donc, en fait, moi, j'avais l'impression de perdre mon temps. Parce que je venais, c'était le foutoir, j'apprenais rien. Et, et à côté, en parallèle, je faisais déjà un truc qui me plaisait. Trop désagréable cette sensation de perte de temps, surtout bah, si tu gagnais déjà un peu bah, ta vie à ça. côté. Et là, en parallèle, on commence à me dire Ah, tiens, tu veux pas faire un reportage à l'étranger Aller chez Psygnosis. À l'époque, Psygnosis, c'est une dinguerie. Hein. C'est la grande époque des Destruction Derby, G-Police, enfin, des trucs de fou, quoi. Et je fais bah, Bien sûr. Mais il fallait partir, je crois, 4 jours, un truc comme ça, parce qu'en fait, on allait faire le tour de leur jeu il y en avait beaucoup à montrer, etc. Et j'ai dit à un pote que je m'étais fait là en quelques semaines, euh, « Ouais, ouais, bah est-ce que je, je reviens là Est-ce que tu peux me prendre les cours ?» euh, Je reviens. Je suis jamais revenu. Jamais Je, je suis jamais revenu. <rire> je suis jamais revenu. Et là, c'est là où il a fallu l'expliquer à mes parents. Ce, ce voyage de quatre jours a scellé la chose. Ouais, bah oui. Franchement, <rire> j'ai fait « Attends, je commence à gagner ma vie. Je m'éclate. Je commence à voyager. » Et À côté, je... pourquoi je... je sais même pas pourquoi je fais ça, oh, ça Ces avions en papier. Et je sais pas pourquoi je fais ça. <rire> Franchement, je vais faire du droit, mais je suis pas super. J'ai envie de devenir avocat. Là, quoi quoi. Ça, bien je fais ça, bien ça bien parce qu'il faut faire un truc. Juriste, tout ça. Ouais, voilà. Et donc je me rappelle le jour où ça s'est fait. En fait, euh, du coup là, je vivais chez mes parents à cette époque. Et euh, j'avais commandé une très grosse télé. Je commençais à avoir un peu de sous, du coup. J'avais acheté une grosse télé pour l'avoir dans ma chambre. Et là, euh, il doit être je sais pas, 10 heures. Ça sonne à la porte. Ma mère ouvre. T'as un mec, je sais pas de Darty, de la Fnac, je sais pas quoi. Je fais bonjour, euh, madame, euh, c'est pour la livraison de la télé. La livraison de la télé. Bah oui, c'est pour Monsieur Chiez. Ah ben bah, non, on n'a pas commandé. Vous, vous êtes trompé. Euh... Là, moi, j'arrive et je fais, euh, je vais t'expliquer, euh, machin. Et donc là, j'ai déballé le truc et j'ai fait, euh, écoute, euh, là, je m'installe un peu, je mets le truc, machin. Mais parce que bon, alors, euh... et ils ont été incroyablement compréhensifs. Énervés. Incroyablement compréhensifs. En fait, je crois vraiment que comme, <rire> je vais dire un truc, mais j'étais un enfant plutôt sage, euh, j'ai jamais fait de grosses bêtises, j'ai toujours été assez euh, droit, je fais mes trucs, etc. Euh, j'ai toujours pensé, en fait, euh, j'ai toujours été fier de mes parents, de mes grands-parents, etc. Et j'ai toujours voulu, au fond de moi, euh, ah, je ne suis pas parfait, hein, j'ai fait des bêtises, mais j'ai fait des grosses bêtises, tu vois, Je euh, voulaient qu'ils soient fiers de moi. Et, euh, et du coup, cette confiance qu'ils avaient aussi en moi, bah, quelque part, ils avaient compris en plus, ça faisait des années quand même, euh, que vraiment ils voyaient que j'aimais ça. Et que petit à petit, ça prenait peut-être de plus en plus de place, ah oui. de poids. Et même toi, au bout de deux ans, dans une rédaction, tu t'affirmes un peu plus. Et donc, ils m'ont dit, écoute, si t'as vraiment envie de le faire, fais-le, mais fais-le bien. Et là, attention, ma mère m'a dit, et par contre, je voudrais rencontrer ton rédacteur. <rire> oh Alors là, fait, dans ma tête, j'ai fait, euh, t'es sûr <rire> je... Ok, mais si c'était le truc à faire si, il fallait passer par là et après c'est ok. après carré, ouais. Donc je suis allé voir le rédacteur en chef qui a fait évidemment, pardon, <rire> quoi, il y a un conseil de famille ou quoi là Mais il, a... Mais il a été compréhensif et je le remercie, merci Jean-François, et il a accepté. On s'est fait donc un repas là, sur une place de Levallois, euh, pas bien loin, ça s'est super bien passé. Elle a vu aussi que du coup j'étais pas chez les fous, et c'est parti. Et c'est un instinct maternel naturel, tu vois. Ah, non, mais je pense qu'elle voulait vraiment, tu sais, vraiment eux le jeu vidéo, euh, c'est pas leur truc, ouais, euh, etc., machin. Et à la fois, tu vois, le fait que ce soit Hachette. En plus, à l'époque, c'était Hachette Disney Press. Ça tracera un peu. Ça bon. claque. Disney, non euh, connu, voilà. gros groupe. Je un peu. Tu vois que les magazines ils cartonnent. Bon, tu te dis ok. Tu vois qu'il est passionné. Euh, je commençais à gagner un peu ma vie. Donc il y avait un truc qui est concret. C'est pas tu vas pas travailler dans une cave, dans un truc chelou, machin. t'inquiète, j'ai un projet. Ouais, t'inquiète, voilà. Laisse-moi quelques années. Euh. Bon. Et puis il me connaissait. Euh, J'étais pas un exalté. Euh... Merci papa, maman. Propre propre propre franchement magnifique et, et, et donc du coup euh, au fur et à mesure euh, par exemple ce voyage là dont tu as parlé mmh. euh, chez euh, Psygnosis, ouais. c'était où euh, c'était en Angleterre alors tu dirais exactement où non, euh, bien sûr, je sais pas du tout je euh, m'en rappelle plus mais c'était une petite ville euh, c'est pas à Londres euh, une petite ville à côté euh, à l'époque il y avait beaucoup ça donc ça vient à Londres tu prenais généralement l'Eurostar ou l'avion à l'époque mmh. euh, et puis après il fallait prendre la voiture tu étais dans la cambrousse anglaise tu débarques c'est vraiment un moment où c'est c'est une industrie mais c'est une industrie balbutiante c'est encore un peu naïf, ouais, euh, c'est vraiment les trucs, les équipes, c'est pas 500 personnes, hein, euh, c'était à la bonne franquette, euh, on débarquait, on regardait le jeu, on nous le montrait, on boutait le truc, on prenait une bière, euh, c'était très différent d'aujourd'hui, très différent. Beaucoup moins formalisé, beaucoup moins budgétisé, ouais. beaucoup ah, moins bah, de ouf. <rire> ah bah, ouais. Moi j'ai vraiment connu, euh, et j'imagine qu'avant c'était euh, encore différent, mais euh, cette espèce de transition du vraiment du truc où euh, c'est devenu euh, un business euh... Ouais. Euh, archi Carré, méga équipe, euh, Hollywood sur place, quoi, tu vois. Mais c'était pas ça avant. <rire> et, et au fur et à mesure, je suppose, des années avant peut-être de parler de Game One, etc. T'es es monté en grade petit ouais, à petit ouais, là-bas Ouais, tout genre... à fait, ouais. Euh, je suis devenu chef de rubrique. Euh, J'ai aidé un peu, etc. Mais euh, j'aimais bien avoir cette versatilité de pouvoir travailler quand même sur les différents magazines. Euh, J'avoue, je confesse, que mon plaisir était surtout. De... Moi, j'étais un pigiste qui proposait beaucoup de choses. C'est-à-dire que vraiment, quand es pigiste, euh, comme nous, on l'était. C'est-à-dire, en fait, c'est pigiste permanent. L'équipe, elle bougeait pas. Pigiste... La vision du pigiste, c'est t'es là, freelance de fou, etc. Bah, Là-bas, c'était des pigistes qui étaient là tout le temps. Quoi. Donc, en fait, c'était des pigistes euh, pas en CDI, mais qui, qui effectivement, travaillaient comme des vrais salariés. Horaires ah, bah, bon. tout pareil. Non, parce okay. que la liberté était totale. D'accord, ça va. Vraiment, on avait les clés, le badge. Okay. Euh, on venait, on restait... Euh, on faisait des nuits blanches jusqu'à 7 du etc. Et puis soudainement, on se disait, ah, il faut peut-être qu'on bosse, il y a le bouclage qui arrive, Ach, machin, on bossait de fou. Mais on était complètement libres. Et euh, toujours pareil, espèce de contrat de confiance. Je t'ai donné des tests à faire, on a besoin de l'avoir le 5, tu le rends le 5 après, tu fais ce que tu veux, ouais. comme tu veux. Si tu veux jouer de ah, nuit, de jour, veux, de ci, de, ci, de ça. Elle est là, as ton, as ton... euh, on était à ce point-là permanent qu'à la fin, en tout cas, les principaux, on avait euh, notre bureau avec notre ordi, euh, machin. Mais moi, j'ai connu au début, vraiment, il y avait un poste de capture. Parce qu'on faisait... J'ai connu la toute, toute, toute fin des captures de jeu fait à l'appareil photo, dans une pièce sombre où après, il faut aller développer les trucs en hectare. Mais ça, moi, je suis arrivé vraiment, euh, j'ai presque envie de dire, les dernières semaines de ça. Non. Moi, j'en je, moi, ai jamais fait. Ah, je crois es qu'on en fait, fait une fois, mais même plus sur trop. Euh, et après, donc, on avait un poste où il fallait capturer avec un logiciel sur Mac. Euh, voilà, c'était très... Euh, et puis après, on a eu, ça a évolué. Et puis, on avait chacun notre propre truc de capture. Euh, voilà. Mais euh, si je te dis ça, c'est que... Ouais, ce que j'adorais, moi, c'était proposer des sujets. Ah, j'ai vu ça. Okay. Euh, créer des rubriques. J'ai créé la rubrique Business Pad, parce que le business du jeu vidéo m'intéressait, les ouais. chiffres et tout. C'était le début un peu de tout ça, les entrées en bourse, machin. Les ventes, peut-être chiffre d'affaires, des choses comme ouais, ça, ouais. perte, gain. Les rachats, tout ça. Je trouvais ça intéressant. Ça, je me disais, non, ça fait quand même vraiment partie du, du monde du jeu vidéo. Euh, J'adorais les musiques de jeux vidéo. J'avais une collègue de ouf, etc. Et donc, j'ai créé la rubrique ZigPad pour parler d'albums, de, des musiques de jeux vidéo. Euh, toutes les semaines, enfin toutes les semaines, non, tous les mois. Il euh, y avait aussi une rubrique qui s'appelait NetPad. Début d'Internet, ça paraît bizarre, mais donc c'était une rubrique dans laquelle euh, on disait ce qui se passait sur Internet. Voilà, genre, il eh, y a eu des news. Euh, c'est le récap là. là mais il ouais. y a 20 ans. Exactement. Non, mais c'est le Il y a 20 ans. Ça. Mais attends, on, on parle d'une époque où il y avait un modem, tu sais, qui faisait le bruit, le WANADU oh. AOL, 14,4, 56K, je sais pas quoi là, horrible, et où les vidéos. Alors YouTube n'existait pas, Twitch. C'était le futur, tu vois, non, les, les le extraterrestres extraterrestres n'avaient pas encore atterri, c'était ouais. real audio et real vidéo. Bon en gros tu regardais des lego qui se battaient en duel à 4 frames et demi euh, par euh, 3 secondes. Tchik tok, tchik tok, tchik. Terrible. Voilà, mais ben, nous on avait l'impression de voir le futur. Donc euh, c'est aussi pour ça, tu vois, que moi j'ai un regard qui peut peut-être être un peu différent euh, d'autres personnes qui débarquent. Parce, parce que, que as, as vu toute la genèse de la chose. Et donc moi je m'émerveille encore parce que, je veux dire, moi j'ai connu des trucs, c'était Pixelo, t'as as vu Suikoden. Suikoden pour moi c'était euh, Alléluia quoi. <rire> Aujourd'hui, on a quand même un peu franchi des capes, quoi. C'est ouf. C'est passionnant à entendre, franchement. Au, au milieu de ça, j'ai vu, euh, du coup, que t'as as, as rejoint Game One, je mmh. crois, si j'ai pas de bêtises. Tout à fait. En ouais. 2002, je crois. Où euh, tu as animé là-bas le Big Show. tu as participé, en tout cas, je crois, aux émissions. tu as fait plein de trucs. Je crois pas que c'était le Big Show. Je crois que j'étais avant ça, en fait. Euh, comment ça s'appelait C'était la Game Zone. Oh. La Game Zone. Mais avant la Game Zone, en fait, pareil. Euh, j'ai été invité, euh, je crois que c'était les émissions de bilan de fin d'année, donc euh, décembre ou janvier, je ne sais plus quoi, bilan 2000, je crois, du jeu vidéo. Mmh. Euh, à côté de moi, il y avait quelqu'un qui m'a donné l'envie de faire ce métier, qui s'appelle AHL. Je suis persuadé que dans le chat, vous savez qui c'est. Ça va être assez important finalement pour euh, l'histoire, ça va connecter les points. Au revoir. Euh, il Était à mes côtés et je me disais, mais moi c'était mon Zidane à moi, hein. c'était Zizou, le Zizou de la profession la poli, de. C'était le rédacteur en chef mythique du, du monde du jeu vidéo quoi. Euh, bon, et, et j'ai adoré faire cet exercice et après, rarement ça a dû se sentir parce que les mecs de Game One après sont venus me voir, ont fait Tu voudrais pas revenir de temps en temps, machin et tout. Et bon, moi, bah, j'avais le joypad et je prenais pas mal de temps, mais je suis revenu et donc j'ai fait la Zig Zone, donc une rubrique de musique de jeu vidéo sur Game One, donc je venais régulièrement faire mes trucs, etc. Et je participais à des débats. Et ensuite, il y a eu euh, un certain, par exemple, Alexandre Nassar, que les gens connaissent un petit peu. Alex Nassar, voilà. le bon vieux Alex Nassar. Bordel. Et bah c'était. On s'est connus là, en fait. Euh, oh, C'est vraiment un peu. Le mec était déjà dans le milieu. Bah, y a ouais, exactement. Hein. On en a fait des parties de PES à l'époque, c'était ISS. Et on faisait des matchs entre l'équipe de Game One et de Joypad. Autant vous dire qu'on les déglinguait. Mais vraiment. <rire> c'était vraiment génial. C'était une super époque et tout. Et, euh, et donc voilà, j'ai bossé avec eux. Et après, il y a eu la Game Zone. Donc là, c'était plus régulier. Et je crois que ça s'est fait un peu avec la transition où du coup, j'ai arrêté euh, Joypad parce qu'il y a eu ce rachat où vraiment ça, ça, ça n'allait pas. Ça ne pas, ouais. Non, ça n'allait pas. Ils avaient fait quoi Ils avaient cut des budgets Ils avaient changé les façons de fonctionner en fait, Il y avaient... a beaucoup de gens qui sont partis d'emblée. C'est-à-dire, genre, tu sais, rachat. Bon, euh, quand tu es journaliste et tout, tu peux faire euh, valoir ta clause de conscience. cest tu pas en phase avec le truc et tout. Et donc tu pars, tu as des. La clause de conscience, je voilà. ne pas. Euh, mais moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai fait, moi je fais partie de ceux qui aiment bien voir pour de vrai et après je prends ma décision, j'aime pas trop me laisser euh, influencer etc, je veux voir et donc je suis resté et en plus il est vrai qu'au moment où ils ont acheté on était en train de préparer la nouvelle formule de JoyPad. et c'était un projet, j'avais bossé dessus pendant des mois, ça me tenait à cœur, etc et en fait ils l'ont pris, ils l'ont remanié et machin, bon pendant, je, je crois que je suis resté, je ne sais plus si c'est 6 mois ou 1 an ça s'est pas si mal passé au début, puis au fur et à mesure, ça s'est tombé en lambeaux. Et en fait, l'élément déterminant, c'est donc qu'il y a eu cette nouvelle formule, cette fameuse. Et moi, je suis parti en reportage chez Ubisoft pour aller voir, je crois que c'était les, les sables du temps. D'accord. Euh, je suis parti quelques jours. Quand je suis revenu, la nouvelle formule était sortie. Mec, je te jure, je l'ai pas reconnu. C'est-à-dire qu'en l'espace de peut-être, je sais pas, une semaine, le truc a été chamboulé mais massacré. Tout l'intérieur du magazine tout. était de A à la Z, maquette, complètement pourri, le ton du truc, euh, machin, enfin oh et, euh, et je me je me reconnaissais pas du tout dedans, je trouvais qu'en plus ça n'avait pas été du coup élégant, enfin et j'ai fait C'était comment c'était trop brut euh, peut-être euh... C'était nul. OK, c'était nul. Non mais j'avais <rire> des choses, c'était nul, c'était nul. Ils avaient mis un gars qui venait de la presse euh, euh, on va dire grand public avec une expertise, que je ne lui retire pas, mais qui connaissait rien au milieu du jeu vidéo, et qui juste nous prenait de haut et a imposé tous ses choix, et s'est dit qu'en fait la presse de jeu vidéo, c'était la même chose que la presse qui connaissait lui, grand public, et qu'on allait faire pareil. Et qu'en fait il a fait euh, Gala Voici Closer, euh, machin. On applique les mêmes formules. Voilà, et... c'était nul. Je ne voulais pas être associé à ça. Je n'y arrivais pas, je ne pouvais pas. Donc j'ai fait, bah, il faut qu'on discute. Donc on a discuté, et puis C'était parti. Et, là, voilà. là, et donc là, j'ai fait plus un peu Game One, euh, j'avais Game One et j'en ai fait un peu. C'est à ce moment-là, je suppose en plus tu étais aguerri devant la caméra tout ça Ah bah t'apprends. Hein. Euh, tu sais, euh, la Game Zone, on tournait, euh, on tournait toute une journée des émissions qui allaient être diffusées toute la semaine. Ça veut dire que c'était une quotidienne, lundi, mardi, mercredi, jeudi, blablabla. Mais il euh, y avait deux émissions par jour, une le matin ou une ouais. le matin ou une le soir je sais pas quoi. Et on tournait tout ça en un jour. Et donc, du coup, ça ne fait pas des moments où l'actu vous dépassait Ah si, bah, grave. Mais à l'époque, je te dis, Internet, c'était limite lambda hein, encore. Ah, oui hein. Donc, euh, la temporalité... Coup, grave, en fait. On parle d'une époque où, tu sais, les magazines Papier, quand on allait à l'E3, où tu sais, les grands salons, etc., euh, on prenait des notes. Et puis, on revenait. Et ça sortait à la rentrée. Et puis, on écrivait. Et puis, le magazine, après, il fallait qu'il passe en impression. Et donc, euh, les infos, elles arrivaient. deux semaines après, la fermeture de l'événement. Et, Et ça plus, posait problème à personne. il y avait aucun ça. autre moyen en de. Parce que j'allais dire genre big news, imaginons le, le jeudi dans le monde du jeu vidéo pour X ou Y raison, un rachat, ah. un truc machin. Ah ouais. Vous vous étiez totalement en face d'en parler que le lundi. Tu oh vois. Bah, grave. Alors que là, à l'heure Pas... actuelle, big no news, le, big news le jeudi. Tu l'abordes le lundi, t'es déjà... Mais mec, si j'ai 20 tôt, minutes de retard, je me, je me dis je, je suis indigne, quoi. Indigne. <rire> Il y a Joël dans le chat euh, qui est très content, qui a fait une grosse propagande pour que tu viennes ici. C'est lui qui a fait que pour euh... prends une pièce. Il t'aime beaucoup, Joël Joël, Joël, Joël. Joël, ah bah oui, bah, Joël. Ah bah ouais. Joël, bien sûr, Joël. <rire> BMS Jamel. <rire> tu sais, c'est l'âge, hein, je commence à... Hein, les oreilles, tout ça. Après, quoi. Je le mate parce que c'est mon gars, c'est <rire> drôle. Ben bah non, mais Joël, bien sûr. Joël, gros fan aussi de PES. Oui. Alors aujourd'hui... Avec Malheureusement, euh, le football est que... un peu chaud, mais... Euh... C'est vrai que Jamel, il s'est très très grand. fan. De non mais pire. Joël, par contre, il faut absolument que je me reprenne en main physiquement et qu'il me fasse un training parce que le gars c'est un Golgoth et je voudrais juste 10% de sa masse Bah oui bien sûr je comprends Je suis juste de tu racontais la fois où il t'avait vu en 2019 pour un test de PES à la Juve tu vois à Turin et il disait vous aviez joué au jeu et genre ta vidéo était prête genre vous à midi genre ta vidéo ça sortait à 15h genre et lui il était là mais Ah bah dans l'aéroport tu sais on mangeait avec j'étais avec mon truc Ah bah je fais tout tout seul c'est ça aussi youtubeur et moi j'aime bien ce côté artisanal en fait Bien sûr c'est du en vrai j'ai fait de la presse papier, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait du web. Aujourd'hui, je fais du YouTube. Euh, un site internet et YouTube, c'est pas la même chose. Hein. C'est internet pareil, mais ça n'a rien à voir. Et donc, euh, j'ai appris, en fait. Quand j'étais en presse papier, j'allais vachement avec les maquettistes. J'adorais ça. Je regardais comment ils faisaient leurs leur maquettes et machin. Quand je faisais de la télé, euh, je produisais des émissions, j'en je, animais, j'étais rédacteur chef, mais à la fois, j'adorais être avec les équipes, avec les monteurs. Je passais euh, un temps, mais. Considérable euh, à regarder considérable ce qu'ils Et à être avec eux, à faire attends, on peut faire ça, regarde les effets, Ah, ça me passionnait. Et ça me passionne toujours. Et en fait, tout ça. Me servait pas tant sur le moment. Tu les ah, retrouves et maintenant. très utile aujourd'hui. Tu les retrouves maintenant. Passionnant ça. archi cool. Donc, tu, tu as commencé à t'aguerrir euh, devant la caméra là-bas. C'est comment un peu ta relation là-bas, avec moi, avec l'équipe avec qui tu travaillais, les tournages, euh, peut-être euh, même, tu vois, genre euh, le respect d'un format télé tu mmh. vois, pour les quotidiens et tout. C'était comment un petit peu euh, quand tu sors de la presse, quoi. Je vais te répondre en deux temps et je vais ah, te dire la stricte vérité. Ah vas-y. C'était chambé. Mais, Mais, chan -mais. Euh, j'ai des potes euh, encore aujourd'hui que j'ai connus là-bas euh, vraiment euh, j'ai vécu des années incroyables à Guémoine on prenait un plaisir de fou euh, c'était super, la télé est un format très différent de la presse papier j'aimais bien ça, euh, on s'éclatait il y avait une super ambiance etc et puis du jour au lendemain et je n'ai encore à date pas vraiment compris encore aujourd'hui ce qui s'est passé Julien Tellou qui animait l'émission s'est mis à m'avoir dans le pif et ça a devenu Insupportable. J'ai lu un article combini euh, sur euh, une rivalité entre vous deux. Jamais mais lu. en fait, il n'y a pas de rivalité. Et moi, je n'ai jamais voulu de rivalité. Ouais, et Aujourd'hui, je Tu vois, je, je sais qu'il qu y a encore Aguaymoine. Et tant mieux pour lui. Et moi, je ne lui souhaite même pas de mal et tout ça. Mais il y a eu un espèce de truc vraiment toxique. Euh, euh, pas terrible. Dans le rapport de travail, etc. Au ouais, quotidien, c'était pesant. Oui, il y a même une fois où c'est monté euh, assez fortement. Parce que je trouvais que c'était vraiment extrêmement irrespectueux. Voilà, bon, bah écoute, c'est la vie. Euh, moi, j'ai une posture, c'est que quand ça me plaît plus, quand ça me va pas, je me casse. Je... Bah, tu fais pas de vieux os, au bout d'un moment, non, mais... tu, tu trouves plus à ta place. La, ou... la vie, t'es pas là pour souffrir, t'es pas là pour ne euh, pas être bien, etc. Machin. Donc, euh, à un moment, euh... et puis, je sais pas, j'ai... J'ai toujours aimé euh, faire des choses différentes. C'est pas que je me lasse, mais j'ai besoin d'une stimulation d'apprendre. En fait, j'ai besoin d'apprendre. Et euh, quelque part peut-être que j'avais fait aussi mon temps là-dedans, tu vois, euh, voilà. Et donc euh, bon, bah ça y est, entre guillemets, j'ai envie de te dire que ça y est aidé quoi. Euh, ça m'a dit, euh, j'ai fait, ouais, j'aime plus cette ambiance là, mmh. machin. Alors que j'aimais beaucoup les autres personnes et tout, mais... Bon, et eh bah ben, écoute, euh, il était temps. Et ils en pensaient quoi les gens autour, peut être à l'époque, euh, tu vois, Barriana, les collègues, les gens y a qui ou... ont été graves deg euh, Et puis voilà, et puis après, c et puis ça a été un moment aussi euh, où euh, il y a eu du changement en bien, en mal, machin. C'était moins jeux vidéo, c'était plus high tech et jeux vidéo. Euh, il y avait MTV machin et tout, des trucs très bien et tout. Mais peut être que je m'y ressemble... ressentais un petit peu moins dedans. Bon, je sais pas. Euh... Euh, aucune velléité, aucun souci, enfin vraiment, euh, moi je garde vraiment des souvenirs incroyables. Euh, Game One c'était top, c'était vraiment top. Et en plus cette, euh, cette anecdote, enfin ce qui s'est passé là comme ça il y a une quinzaine d'années derrière, ça a quand même lancé, après cette fin là, un des chapitres majeurs de ta vie. Ah ouais. Donc je crois que si je dis pas de bêtises... Alors entre deux, ouais. il y a un truc qui est peut-être moins public etc. que les gens savent un peu moins, mais, mais euh, parce que je pense que tu fais référence à Gameblog. Et c'est serment que vous avez lancé avec des anciens Joypad et... Complètement. Mais et il y a eu un entre... truc entre les deux Ah ouais, il y, un, il y a eu un gros Parfait. truc. Et alors là, tu vas voir encore, le monde est petit. Let's go. Euh, J'ai travaillé à bouyaka euh, en tant qu'animateur, rédacteur en chef, producteur d'émissions. C'était quoi Bouyaka peut-être pour ceux qui ne connaissent je, je te mets un suspense. Génial. C'était la boîte de prod de Bertrand Amar. Full set, mec Full set. Le grand Bertrand. Attends, bien sûr. Et donc, euh, bah, j'ai bossé euh, des années avec Bertrand, euh, que je connaissais déjà un peu. Euh, on s'était rencontrés. Reset, et MCM. Bien sûr. Ça pour, euh, je dis les rêves bah, pour ouais, ceux qui nous écoutent. Évidemment. Euh, et là, pareil, des années de fou. Alors, j'ai bossé. Je pense que Bouyaka, c'est vraiment l'une des périodes où j'ai vraiment le plus bossé. Il y a vraiment des ah oui, moments. oui non, mais avec Bertrand, ça ah n'y mais... a pas que le dos de la cuillère. Hein. Euh... Assez rapidement, moi j'étais dans son bureau euh, avec François Duroux, que tu connais peut-être aussi, qui est ici. Euh... Ah, <rire> ah, oui, est là, là, euh... Le monde est très petit, bah, est on, très on se retrouve 15 ans plus tard. François Encore. Duroux, <rire> Bertrand Amard, Julien Chesse, quoi euh, on était dans le bureau et tout, parce que j'avais je... plusieurs casquettes et je m'occupais aussi un peu du développement des émissions, etc. Et... Mais qu'est-ce que j'ai appris au contact de Bertrand euh... Euh, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y avait vraiment plein de fois où je me retrouvais à être à partir le dernier à fermer la boîte et à revenir le matin avant que les femmes de ménage ne viennent retirer les poubelles. Et là, je me disais, là, tu fais quand même des heures un peu de ouf, quand même. Là, monsieur, ça commence à ouais. être un peu toxique pour la vie personnelle. Hein. Euh, oh, bah, là, c'était très, très intense. Mais à la fois, je m'éclatais aussi. On faisait des trucs absolument géniaux. Je travaillais avec plein de potes aussi là-bas. Euh, énormément appris. Je te parlais de montage et tout. Pff, génial, génial. A défaut de, euh, vite fait, je te coupe, à défaut de le savoir, et auquel oh, cas vraiment désolé pour un moment de culture, mais Bouyaka, les émissions-là, c'était diffusé où euh, Sur plein de chaînes. Il euh, y avait sur euh, MCM, D'accord. il y avait sur Energy 12 il y avait sur Direct Star, qui était avant D17, euh, je crois D8, D17, D17. Direct D17. Star, Je crois que Direct voilà. Star, c'est le premier, je crois, mais je me trompe peut-être. Ouais, bon, voilà. Et c'était quoi, quoi les noms, peut-être, pour ceux qui veulent des refs euh... Alors, euh, bah, tu bah, as cité Risset. Il bah, y avait Reset. Il euh, y avait eu plein de programmes. J'avais fait euh, La Raclée, par exemple, plusieurs fois. On... C'était un tournoi de PES, mais avec des, des grosses restats. Il y avait Akhenaton. Il euh, euh, y avait toute la team Dayam. Il euh, y avait qui Il y avait Cut Killer. Il euh, y avait Valérie Damido. <rire> Tom Novembre. Euh, euh, Omar et Fred. <rire> euh, Valérie euh, <rire> Amido avec ouais, Adriano ouais. sur PES. Euh, a... <rire> Il voilà, y avait plein de gens, on en a fait, je ne sais plus, deux ou trois éditions, etc. C'était cool. Euh, moi, je, je l'animais, puis je gérais euh, toute la partie de prod et machin. On en a fait une au Zénith quand même. Au Zénith. C'est pas rien. Vous mec de Paris, là, que... parc de la villette Ouais. Euh, je me rappelle que je devais gérer <rire> les invités. Euh, J'animais. Et euh, à un moment, on a eu un souci et donc, euh, en fait, j'ai dû aussi jouer. <rire> Euh, donc là, euh, mon cerveau, il était comme ça. C'est ce que j'allais dire, genre c'est multicasquette casquette frère. Ah, euh, je euh, pouvait plus. <rire> vraiment, euh, voilà. Euh, non, non, ça a vraiment été une période extrêmement intense, mais extrêmement enrichissante euh, professionnellement, euh, sur plein de choses, etc. Euh, euh, ouais, et quand, super tu souvenir et encore. quand tu t'es retrouvé, du coup, dans le bureau avec euh, le multicasquette comme tu disais, genre mmh. t'arrivais trop tôt le matin ah, là, avant les tôt. femmes de l'âge et tout, bah. Ça a, ça a débouché sur quoi, du coup Eh bien, ça a débouché sur euh, hum, ah, sur les émissions. Oui, alors, il bah, y avait donc celle que je t'ai citée. On faisait aussi alors le Maga e On faisait, euh, on a fait, alors bah, ça, c'est après. On a, comment elles s'appelaient, toutes ces émissions Il euh, y en avait plein. Il y avait une émission qui s'appelait Dunia Media aussi. Il euh, y avait euh, Reset. Il y avait euh, La Totale. La Totale pour énergie 12, qui était une sacrée émission. Ah ouais, la totale, ça y est, putain j'ai des flashs. Euh, la totale en fait, alors pareil, je co-animais et j'étais rédacteur en chef, et on a quand même reçu Beyoncé, Rihanna, euh, Jay-Z, euh, comment il s'appelle euh... Bertrand, Bertrand, Bertrand, si t'entends ça tu vas me ramener quelqu'un là. Oh, euh, oh. Comment Il s'appelle euh, Will Smith, etc. Pourquoi bah Parce qu'en fait c'était sur Energy 12 et c'était l'émission multiformat. <rire> C'est-à-dire qu'il oh y avait tout, c'était le divertissement au sens ouais, large. Il vraiment... y avait cinéma, et donc on bénéficiait en fait de la puissance d'énergie. Dès que tu avais une méga rostar, elle venait à l'énergie. Et nous, tac, on glissait une petite TV dans l'émission. Tiens, donc, tu viens pour la journée, là, laprès Bien sûr Tiens, un petit total, on est l'émission officielle d'Energy 12. Voilà, synergie, tout ça, on se met là. On n'avait pas 40 minutes, hein, mais on, est on les des avait. pas décisives, ouais. Les méga rostars, quoi. Et donc, cinéma, musique, jeux vidéo, high-tech, euh, sport... Euh, voilà, donc c'était vraiment et, Toutes les semaines Pareil, les plateaux, on les tournait euh, 4 par 4 Un mois à l'avance Autant te dire que quand à Beyoncé Alors, je dis Beyoncé, mais en fait euh, J'ai un doute sur Beyoncé Ah si, si, Beyoncé, non mais si, si, sûr, sûr, sûr, sûr. Ah, et En plus, on parle d'époque de peut-être 2006, ouais, ouais dans ces je, là Je parfouille là hein. Alors C'est toujours le méga je musta, pas. Beyoncé Mais à cette époque-là, ah, ouais. les gars, c'était aussi du... Jennifer Lopez, oui. on l'a eu, Jennifer Lopez Je me demande si on l'a même pas eu plusieurs fois euh, Mais du coup, tu vois, leur agenda changeait et donc, on multi-tournait multi des plateaux de CQ. Parce que tu repars pas en tournage. Hein. Aujourd'hui, les moyens de prod se sont tellement effondrés en termes de capacité de tourner. Mais à l'époque, c'était vraiment la télé euh, avec... Euh, Au sens large, gros avec studios, tout ce, que, tout ce que, avec, ouais. Il y avait une équipe de cadreurs, dingé de machin, de bidules. Donc, on tournait et En une journée, on devait tourner tous les plateaux d'un mois à l'avance. Et il fallait se dire... T'es sûr que Beyoncé, on va l'avoir le 12 mars euh, Peut-être pas. Et si c'est pas le 12 mars, on l'a quand Bah oui, mais si t'annonces le plateau avec Beyoncé, tu peux pas être sûr que. Euh, donc, euh, petit plateau sécu Enfin. Euh, c'était un, un puzzle de fou. Quand et tu je vous dis, dis un que... plateau sécu, c'était d'avoir une émission prête au cas où il n'y ait pas. Un euh, lancement est... ouais, voilà. qui n'est pas Beyoncé, qui est Beyoncé Fruit. Voilà. <rire> okay, qui est un peu lambda. Genre, on a un super invité cette semaine dans l'émission La Totale. on va découvrir son œuvre, machin, tu vois. <rire> Ça devait être Beyoncé. <rire> tu sais pas. As annoncé, tu as lancé, tu sais la, pas qui, mais. C'était euh... genre... <rire> bah, on l'a eu. Euh, on a... Non, mais on les a tous. On les a tous <rire> eu. Mais c'était une dinguerie. Ouais. Énergie. Une Il pesait aujourd'hui, aujourd ouais. mais à l'époque, c'était foufou. Hein. Quelqu'un dit à ouais, l'époque où énergie ça pesait un peu. Ah, bah, C'est vrai que moi, je m'en rappelle, je me permets, mais dans le même style, tu vois, mm. moi, quand j'étais gamin, dans cette époque 2006, 7, 8, où euh, euh, j'écoutais Skyrock, tu vois, mm. moi, j'écoutais pas énergie j'écoutais Skyrock. Et je me rappelle que les grosses restes américaines dont tu es en train de parler, quand elles venaient en France et qu'elles faisaient leur tour en France, c'était un tour aux médias, marques et elles allaient dans toutes les gros, tous ces gros trucs, notamment Skyrock où ils arrivaient à ouais, voir Flo, Florida, ah ouais. tu vois, pour une soirée et tout machin. Enfin, tu sais, le genre des trucs que j'ai vu quand ouais. j'étais gamin et le fait que tu relate comme ça avec Energy12 et vous qui receviez aussi des gros, ah ouais. bah, c'est vrai qu'à l'époque, les médias français, ils arrivaient. Ah Alors bah. que là, la l'heure j'ai l'impression que c'est beaucoup moins mais le cas. Mais tu là. sais, euh, le truc, c'est qu'il y avait aussi les Energy Music Awards et c'était très important pour les gros stars euh, internationales et machin. Donc en fait, il, dès qu'ils venaient à Paris pour une promo de film, de musique et machin, ils allaient chez Energy. Et nos micros étaient prêts à les accueillir pour tourner <rire> une petite séquence, bien sûr. Excellent. Mais euh, alors, excellent ce que je me dis sur les émissions et tout, c'est top. Tu as ravivé des tonnes de souvenirs dans la même Non, mais <rire> c'est génial. On est là. Pour il ça. y a dix minutes, je ne me rappelais plus de tout ça. <rire> on est là. là pour ah, ça, mais oui, j'ai fait là pour ça. ça c'est vrai que j'ai fait ça. Excellent, c'est excellent. Et en fait, tu as dit que je revenais sur un truc, c'est qu'en fait, tu avais dit que du coup, tu t'étais retrouvé dans le bureau avec François du coup et Bertrand. Et que peut-être Alors, Bertrand, justement, qui le matin n'était pas là, parce qu'il était à l'antenne d'énergie, parce que Bertrand travaillait pour énergie aussi, il avait une émission donc, il arrivait généralement, je ne sais pas, vers 13h, 14h. Salut les gars Alors, tu savais que Bertrand était là Et puis, bam Et puis alors, bam C'est le cas de le dire, bam Et, et là, ça a carburait quoi. Ce que, ce que je disais, ouais, du coup, euh, vu que tu en faisais quand même beaucoup, beaucoup, mm. ça, ça a donné quoi Ça a été un peu la fin après, du coup, sur Bouyaka Au bout d'un moment, ça a craqué parce que tu en faisais beaucoup trop euh, Pour être honnête, euh, ouais, je crois qu'à un moment, euh, j'ai vraiment... Euh... Enfin, ça a été un moment aussi où il y a eu pas mal d'émissions qui se sont arrêtées. Et, euh, et après, on était vraiment plus sur de la prod. Euh, de trucs. Par exemple, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était une prod euh, Léa Passion pour faire les pubs de Léa Passion. Léa Passion Cheval. Ubisoft. Alors c'est pas Cheval en l'occurrence. Et je me suis retrouvé euh, à faire une réunion éminemment intéressante, mais dans laquelle, je crois qu'au fond de moi, je me disais, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Non, ça c'est pas. Et, et tu vois, une fois de plus, tu, tu connectes les points. C'est comme ça que je suis. Et j'avais passé des super moments et j'ai un respect euh, infini pour euh, les équipes qu'il y avait là-bas, pour Bertrand, etc. Que je suis super heureux de retrouver d'ailleurs euh, aujourd'hui. Euh, mais à ce moment-là, j'étais peut-être plus en phase. Et en plus, en parallèle, il y avait Gameblog qui avait commencé. Ouais. Et là, j'étais au taquet et donc, en fait, tu sais, croiser les effluves, quoi, il ouais, euh, y a eu une transition. Passage quoi. de l'un à l'autre, transi. transi. Mmh. En plus, Gameblog, moi, c'est ça que j'ai trouvé, genre, avec des anciens, du coup, de Joypad, PlayStation Magazine, je crois, et tout ça. Bah oui, de toute façon, c'était les mêmes, tu nous as dit, ils faisaient un petit peu tout. À un moment, vous décidez, du coup, de remonter à un média ouais. et vous montez GameGlo Gameblog, ça, tu as été cofondateur de la chose. Et je vais juste préciser ce que je viens de te répondre parce qu'en fait, je viens d'avoir un flash et la réalité absolue de ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident et en fait ça, je crois que ça a été le déclencheur euh, juste à côté du parc parce que Bouyaka était à Boulogne j'étais en scooter et euh, j'ai tamponné quelqu'un ça veut dire qu'en gros y a, pour ceux qui connaissent il y a une espèce de méga rond-point et euh, ça va vite je suis en scooter, c'est le matin, je dois être fatigué justement et, euh, et là entre mon scooter la voiture, il y avait quoi rien, et il y a quelqu'un qui en sans regarder regarder Cours tout le temps. Je ne peux freiner. Je suis crac, les mains sur le, les freins. J'avais une Vespa et tout, tu vois, c'est un peu plat devant. La personne n'a rien eu. Moi, je suis tombé, je me suis éclaté, j'ai un peu tapé la tête, mais j'ai rien eu. T'avais le casque Bien sûr, bah, évidemment, ouais. euh, il faut. Classique. 100%. Ah, bah, Objectivement, je crois que je ne suis plus là si je ne l'ai pas, hein, parce que je n'ai pas tapé fort, mais euh, sur le un béton. Choc, un choc, sur un choc. le béton à, je sais pas, à 30 km/h. Euh, Ça envoie. Euh, en revanche, et c'est la première fois de ma vie, j'ai pris un, un arrêt maladie. Parce qu'en fait, j'y arrivais pas. Et là, vraiment, c'est la première fois de ma vie, je suis quelqu'un d'assez endurant et machin. J'y arrivais pas, je, je tremblais au fond de moi. Et en fait, pas tout de suite, je crois qu'il y a peut-être une espèce de truc d'adrénaline et machin. Et euh, je suis arrivé au bureau, un peu en mode zombie et tout. Euh, au fond de moi, me dire, ça aurait pu être plus grave, tu aurais peut-être pu tuer la personne, tu aurais peut-être pu mourir. Enfin, tu vois, tout ce qui se passe. Euh, et donc, je suis allé chez le médecin, je crois que j'ai eu deux semaines d'arrêt maladie. Et en fait, j'ai eu, euh, pendant cette période-là, j'ai eu des montées d'angoisse de fou que je n'ai jamais connu. Euh, L'angoisse, je connais, je suis un peu anxieux de nature, etc. Mmh. Mais là, vraiment, c'était des bras bra brrra, bra, bra. Et euh, Une période vraiment désagréable. Waouh, ouais, vraiment, physiquement, psychologiquement et tout. Euh, et je pense que tout ça, plus bah, ce que je viens de te raconter, j'étais sur des prods qui étaient moins en phase avec ce que je veux dire, a fait que, plus Gameblog qui commence... Ouais, je crois que j'ai eu besoin en fait. De... Et, euh, et, et, et je sais que quand je l'ai dit à Bertrand par exemple, la vérité absolue c'est que je crois que dix minutes avant, je savais pas que j'allais lui dire que je m'arrêtais. Mais j'ai eu une espèce de. Tu sais, un truc très. Euh, genre. Euh... De la même manière que tu as eu un flash tout de suite. Ouais, genre ça, ouais, ça m'est venu et j'ai fait. Euh... Il faut que par honnêteté que tu lui dises que tu es plus apte. Voilà. Parce que tu le respectes et que là, c'est pas possible. Il faut que tu fasses autre chose, parce que sinon, là, tu vas péter un plomb, et ce ne sera pas bon pour la boîte, ce ne sera pas bon pour carrément, toi, machin. Carrément, carrément. Voilà. Oh là là là là. Mais j'ai trop aimé ces années. C'est ouf. Et, et, et donc du coup une fois passé un petit peu cette période un peu désagréable au niveau de, de Gameblog, de la, de la montée, comment est-ce que ça s'est fait, c'était quoi un petit peu euh, l'intention et qu'est-ce que vous avez peut-être essayé d'apporter un peu à, à, à l'industrie au moment de lancer ce truc enfin lancer ce truc, lancer le site l'intention c'était qu'on enfin, était des qu tarés on était des, voilà. <rire> on était <rire> des fous euh, parce que face à, on est à une période où ça y est il commence à avoir quand même des gros sites de jeux vidéo genre il y en a un, alors il n'est pas très connu en France mais il s'appelle jeuxvideo.com je crois euh, c'est ça, c'est un petit site euh, qui débutait quoi. Voilà. Tout bon voilà, en Géant quoi, euh, balèze quoi Il euh, y avait Gamecult, il y avait jeuxvideo.fr Et nous on arrive Face à ces colosses Avec 1000 balles chacun Aucune fortune personnelle hein, Chez quiconque 1000 balles chacun euh, Nos réflexes aussi de la presse papier Qui sont pas les mêmes que la presse web euh, Et là je pourrais donner mes 1 milliard d'exemples Mais la l'émission elle ferait 7 heures euh, si Il a a bah, y en a un tout, tout bête euh, C'est que sur internet euh, un titre c'est alors partout c'est important un bon titre, mais sur internet c'est lié au référencement aussi de Google, si t'es pas bien référencé sur Google tu pas, hein, littéralement, surtout quand tu te lances. Et bien bah, nous ce qu'on faisait c'est que le titre c'était une blague, et que le sous-titre qui n'est pas regardé par Google c'était le sujet. Donc personne savait sur quoi ils cliquaient, mais du tout. Genre Donc, ça n'existe pas. Il y avait pas. des mecs qui cliquaient en se disant c'est une vanne. Et ouais, et... mais à la limite les gens qui étaient là, à la limite c'est que ça les faisait rire. Mais Google ne savait pas. Enfin, je, je n'ai aucune oh, souvenir pas, de ces vannes-là. Mais genre euh, euh, voilà la bouteille d'eau pour te parler, je sais pas d'un jeu qui parle d'un truc qui se passe. Euh, ou de pêche ou de, voilà, de navire. Ouais, euh... Mais qui se va se dire voilà la bouteille d'eau c'est euh, ou je sais pas genre ça sent l'essence. Euh, ça c'est le test de Grand Tourisme 7. <rire> Non, mais okay, a... C'est pas le référencement de Raspi De merde Donc ça marchait pas, du tout Enfin ça marchait pas, en fait le site a bien démarré, etc. Mais, mais en fait nous on a compris, on a fait... Sûr, mais attends, et en fait il a fallu qu'on change complètement. Parce qu'avant quand t'avais la presse papier, toutes ces questions tu te les poses pas, la personne quand elle a acheté son magazine... Après elle est plongée dedans, elle lit quoi, elle, elle, elle envoie. Bon, elle lit, euh, elle le lit même pas complet mais Et puis sous bon. titre, tu vois tout de suite tu baisses les yeux, tu vois l'image, t'as compris, voilà quoi. Donc euh... tous ces réflexes-là, on a dû les apprendre, etc. Euh... Euh, ouais, il y a plein de trucs qu'on a. Mais on voulait apporter. A... Game blogs, la tagline, c'était le jeu vidéo autrement. C'est un peu, voilà. Mais, mais parce que je pense que c'était effectivement assez différent. Déjà, on avait des... nos tests étaient euh, paginés. À l'époque sur Internet ou en tout cas dans la presse de jeux vidéo, ça n'existait pas trop. Tu passais les pages, etc. Il euh, y avait un point de vue machin qui était un peu différent. Et je pense que l'un des éléments les plus différenciants et qui a cartonné, ouais. et cartonné, ouais. c'est qu'on a lancé un podcast hebdomadaire. À l'époque où il n'y avait pas de podcast, ou genre, quasi pas, et dans le jeu vidéo, franchement, je pense qu'on était proche du zéro ou 2 Très peu de personnes se réunissaient pour parler de ça, quoi. Rien du tout. C'était enregistré sur ma table à repasser, pour de vrai. <rire> J'ai toujours. On posait euh, les trucs avec les micros, c'était à l'arrachos. Moi, veux... Moi, je revenais le soir de mes journées de bouyaka les, les, les membres de la lac et tout euh, attendaient en bas de chez moi, tac, on montait, euh, parce qu'on n'y avait pas de bureau, enfin on avait Vous étiez bureau. debout et vous parliez comme ah ça non, non. on se mettait sur le canap, on prenait une bière et on papotait quoi. Euh, au début, tu vois, on s'était dit genre les podcasts, il faut que ça fasse 10 minutes. Et puis rapidement, ça fait une heure, une heure et demie, machin, puis c'était freestyle de ouf. Un podcast dix minutes, pourquoi bah ouais, <rire> Parce qu'on s'est dit oui, mais les gens, tu sais, ils, ils vont perdre leur attention assez rapidement et tout. Et en fait, bah, ça a cartonné, mais cartonné et euh, on était euh, quasiment euh, chaque semaine euh, dans les tout tout meilleurs podcasts de France sur euh, Apple euh, iTunes à l'époque, quand ça a été push it up iTunes. Et, et, et en vrai, ça a lancé au fur et à mesure, année après année, la mode, la vague des podcasts de jeux vidéo. Mais l'un des tout premiers, les gens le savent, c'était le podcast de Gameblog toutes les semaines ouf. Euh, et j'ai dû en animer, je ne sais pas, euh, 300. Ah, il y en a, il a dit « Oh oui, le podcast de bah, Gameblog, bon. bon. Il s'en rappelle bien. Hein. bien C'était l'intérêt de mon abo à Gameblog, bah, les podcasts bah, là. et tout. Bah, euh... ouais. oh, là, là, là, là. On a lancé aussi, et ça on a été les premiers en France dans le monde du jeu vidéo, à lancer les abonnements premium. À une époque où nos charmants confrères et concurrents, pas toujours charmants, euh, se foutaient de notre gueule. Mais de fou, quoi, de en faire mode, ça. En mode, qu'est-ce qu'ils foutent de faire payer pour... Mais euh... machin ça. Généralement, ceux qui ont le plus, euh, sont le plus moqués sont ceux qui, aujourd'hui, ont, ont les plus gros, les premiums. Mais bon, euh, l'histoire est parfois assez rigolote. Il y avait quoi dans votre premium au début, quand vous le lanciez Eh bien, tu avais accès à des, euh, des trucs en plus. Euh, on avait des blogs, blog. Alors, c'était pas au tout début, mais ça est arrivé. Donc, tu pouvais, avais plein d'options de personnalisation supplémentaire. Il y avait des rencontres abonnées. Qu'est-ce que c'était bien euh, Régulièrement, je crois, au moins une fois par mois, on faisait la rencontre avec nos lecteurs et tout, c'était super. Il y avait des lecteurs qui venaient au logo, de fou. Ça. Ouais, ouais, et là, on avait sorti euh, le coca, les machins et ouais, tout. Ça. Et il restait, à la base, je crois que c'était censé être des sessions de 2-3 heures. Et pareil, ça finissait euh, au resto, au bar, le soir, jusqu'à 2h ouais. du mat', c'était trop bien. Y a, euh... Il dit, euh, regarde, preuve, y en a, il avait dit, Regarde, la preuve, il y en a, il les avait suivi à l'époque. Ah, mais... ouais. Podcast en avance, fonction en plus sur les ah, blogs, rencontre IRF, il te reprend. Et podcast en vidéo. Parce qu'à la base, le podcast, c'était que de l'audio. Ouais. Et donc, quand on a fait les premiums, on a enregistré l'émission. Et donc, ceux qui étaient premiums avaient l'émission en vidéo. On est vraiment à une période où YouTube euh, commence, hein, mais... Et, et euh... économiquement, ça avait marché ce Oui, ça marchait. Ça avait, oui ça marchait. ça avait vraiment pété bah, Alors, pété, je dirais peut-être pas ça, mais, mais oui, ça, mais ça marchait très bien. Ouais, franchement, oh, ça marchait ouais. très bien. C'était cool, mais Gameblog, euh, de, donc de, de que dalle, avec 1000 balles chacun, avec cet esprit à mon sens, différent. Et donc, le jeu vidéo autrement, ouais, bah en fait, en oui, c'était oui. différent. Mais en fait, c'est très bien, parce que dans ma je... question, en plus, je t'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait différemment dans l'industrie, etc. Bah. Ouais, et puis, et, je sais pas, il y avait un ton, il y avait une énergie, il y avait un truc que, je, je trouve, on ne retrouvait pas ailleurs. Je vais donner plein d'autres exemples. Euh, sur Gameblog, ça, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur. Je me disais, mais attendez, euh, la presse de jeux vidéo web, les news, elles commencent à 10h, et elles finissent à 18h. Après il n'y a plus rien. Alors, évidemment, sauf gros trucs et machin. Et avant, il n'y a rien. Pourquoi Et moi j'avais dit, mais il faut qu'il y ait des news dès 6h du matin, dès 7h du matin. Et puis le soir, il faut qu'il y en ait. Et puis le week-end, attends, pourquoi le week-end Le week-end, il n'y avait rien. Ou quasi rien sur la plupart des sites. Mais le week-end, il faut qu'il y ait des news. Alors, c'était tout, tout une organisation. Je te dis pas que c'était c'est bon, ben, des soirs. Ils sont pourri imposter le matin. Ouais, la nuit, le ou bien on en écrivait un peu en avance les moins importantes et on les mettait un peu machin pour étaler un petit peu le et truc. Largeur, ouais. mais qui Mais une euh, voilà quelque chose. Et ensuite, bah, tout le monde a repris ça. Euh, et des exemples comme ça, en fait, je peux en citer euh, vraiment beaucoup. On a été vraiment parmi les premiers aussi. On a fait euh, la GameBlock TV, on a fait des émissions. Et avant, euh, quand tu avais un traitement d'une actualité, par exemple, genre le 3, le Tokyo Game Show, etc., la plupart des gros sites avaient de la vidéo aussi. Ils avaient plus de moyens que nous. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une émission par jour, généralement d'une demi-heure, une heure, où ils faisaient le grand récap de la journée, Etc. Voilà. Et moi j'ai dit, mais en fait non, la vidéo tu la consommes pas comme ça. Tu as envie de savoir euh, une info sur Bayonetta, une info sur ci, une info sur ça. Donc nous on va faire des petits modules. Plein de petits modules, de 5 minutes, 10 minutes, du temps qu'il faut pour en parler, mais, mais découpé. Un peu comme ce que tu fais sur ta chaîne-là, bah, en, ouais, en fait. <rire> bah, ouais. En vrai, en vrai, bah, la, la manière dont tu vas en parler, bah, bienvenue sur la chaîne de Julien Chiaise, bah, en euh, fait. Oui, <rire> mais, quand on va parler de YouTube, tu sais, quand je <rire> suis arrivé sur YouTube, euh, l'actualité du jeu vidéo, en fait, Bien ça n'existait ça quasi pas. Il hein. y avait des gens qui parlaient de jeux vidéo, évidemment, mais ils jouaient aux jeux vidéo L'actualité au quotidien, je... pas trop en fait. <rire> C'est ouf. Donc euh, voilà, euh, plein de trucs comme ça, et en vrai, si vrai. on débine, il euh, y a plein de trucs qu'on pourrait trouver. Je voulais qu'on discute, parce que... Des coup... films, des univers connexes, les sites de jeux vidéo, et parler de jeux vidéo, point. Mais moi, j'ai dit, attends, on est tous gamers, ouais, bien sûr, mais enfin... Il nous arrive quand même d'aller au ciné, alors on va pas faire le dramatimiste sûr, machin, dada, mais il y a des films ultra connexes sur lesquels il y a des adaptations en jeux vidéo, machin. On peut peut-être en parler aussi un petit peu. C'est la culture geek, euh, machin. Ça c'était des, des choses qui me restaient peut-être un petit peu de Game one aussi, où je trouvais que ce panachage pouvait être intéressant. Carrément. Ah, ouais, bon. Un peu de high tech. et ben on a intégré tout ça. Alors je sais que ça, ça en a défrisé certains pour parfois que machin, que bidule, nana, ok. Bon, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un site qui fait pas ça euh, globalement. Et je un pense peu que c'était si bien de le faire en fait. J'entends. Parce qu'en plus, là, on arrive, tu vois, sur une période un peu 2010, tu vois, mmh. 2012, 15, tout ça. Mmh. Et euh, je voulais qu'on discute d'un truc. C'est euh, c'était l'époque où commençaient les grosses polémiques, tu vois, euh, dans, dans le monde du jeu vidéo, notamment en 2012 avec le Doritos Gate et cette polémique où on voit un journaliste anglais. Jeff euh, euh, Kelly. Exactement, Jeff euh, Kelly. Tu euh, sais ce qu'il fait aujourd'hui, Jeff Kelly Non, pas du tout. Bah, c'est le mec qui fait les Game Awards. C'est un peu le, le, le boss dans la prod. Il fait les Game Awards, les Summer Game Fest, etc tout va très bien, bien pour lui. Si la régie peut me trouver euh, Doritos Gate, vous trouvez il y a une photo mmh. où il y a un journaliste qui est devant en fait euh, une table avec euh, du Mountain Dew, des Doritos et une affiche d'Halo 4 mmh. quoi. et en gros c'était une polémique qui symbolisait en, en, en réalité euh, le, le débat sur la déontologie les liens entre les journalistes et les mmh. éditeurs, euh, la fameuse du coup objectivité ou non euh, les cadeaux en nature qu'il pouvait y avoir ou pas tout ça, euh, tout ce genre de choses euh, qui ont fait un gros débat que ce soit au UK ou ailleurs et euh, qui a Soulevé beaucoup de questions avec un peu de recul. Du coup, là, ça fait dix ans. On parle d'un truc. Il y a ans. Quel est que ton avis sur ça euh, Je comprends que certains. Oui, ouais, c'est exactement ça. Déjà, déjà, moi, honnêtement, euh, depuis... je trouve la photo horrible parce non, que franchement, c'est la pose au pire moment pour lui, etc. Euh, J'ai presque envie de te dire, tu sais, euh, regarde jeuxvideo.com, regarde Gamecult. Euh, Il y a des habillages, non il y a de la pub autour. Mmh. Alors là, c'est un gars. OK, mais c'est ça la seule différence. Le financement, dans un magazine, tu achètes un magazine, il y a des pubs aussi à l'intérieur. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Si le contenu, il est gratuit, il faut bien le financer d'une autre manière. Alors nous, à Gameblog, on s'était dit, il euh, bah, y a la pub, OK, très bien, mais il y avait beaucoup. C'était à une époque où il y avait, et encore aujourd'hui, évidemment, mais c'était le début de vraiment de l'explosion des ad blocs. Donc, il fallait trouver une parade. Cette parade, c'était les abonnements premium. Bon, euh, mais avant que ça génère suffisamment de revenus pour qu'une petite rédaction, une petite rédaction hein, qui ne se payait pas beaucoup, hein, on n'a jamais été très riche à Gameblog, hein, euh, réussisse quand même à subvenir à ses moyens, il faut quand même de la pub. Alors, comment tu l'intègres Tu essaies de le faire le mieux possible. Euh, nous, on a toujours été très transparents. Mais je comprends que certains se posent des questions, se disent « Ah ouais, machin et tout. » mais la vérité c'est qu'il y a quand même énormément de fantasmes la preuve absolue c'est que si le monde de la presse de jeux vidéo était si corrompu que les gens avaient tant d'avantages incroyables et étaient si bien payés et machin tu crois qu'il y a combien de sites qui sont en train de fermer qui ferment, où il y a eu des problèmes où il y a des gens qui quittent l'industrie regarde à jeuxvideo.com, regarde à Gamecult, etc si tu reprends juste ces quelques dernières années ou à Gameblog, il y a beaucoup de gens de rédacteurs en jeu, en jeu, qui étaient là depuis des années, qui sont partis et ils sont pas partis dans une autre rédaction, Parce ils sont que économique est difficilement viable, voire Exactement. quasi pas. Voilà. Euh, si, bah, moi je trouve que si. Et je trouve qu'on peut y arriver. Et à l'époque, quand j'étais à Gameblog, on s'en sortait très bien. Euh, ça allait. Ça pourrait toujours être mieux, évidemment. Mais enfin, on s'en sortait. Euh, et je suis persuadé qu'il y avait des, des choses fortes à faire. Euh, mais je comprends. Mais je demande quand même que les gens prennent un tout petit peu de recul. Et parfois, je trouve, il euh, y a des polémiques qui sont lancées sur des choses qui sont complètement détournées de leur réalité, et qui s'amalgame. Et dans une période en plus où il y a beaucoup de, tu sais, un peu de, je dirais pas, de complot, mais où en tout cas, les gens, ils sont aptes à croire des trucs chelous et pas à se poser peut-être un peu les questions, mais peut-être aussi que c'est de la faute des médias qui devraient mieux expliquer, etc. Mmh. Moi, je me rappelle, par exemple, je vais te prendre un exemple que pas mal de gens connaissent peut-être, il y a eu une photo sur laquelle je suis euh, et d'autres rédactions, et ça se passe au Japon, je vu en à 2015. Tokyo. Voilà. Vu ce tweet, le, à sushi pas compris. le Sushi Gate. Là, tu avais le Doritos Gate, ça c'était euh, les états unis quoi. Eh bien, en France, il y a eu le Sushi Gate. Okay. Le sushi gate, c'est quoi C'est parce qu'on a est... expliqué pour toi. Ah ouais, avec plaisir. Alors c'était une photo où il y avait du coup Julien. Elle doit exister sur Internet. Elle hein. existe. Moi ça genre. me pose aucun problème existe... qu'on la montre. Hein. Je la trouve oh très très bien. Donc il y avait Julien et plein d'autres rédacteurs d'autres sites mmh. qui avaient été invités au Japon pour le test d'un jeu. Je me rappelle plus lequel. Et il y avait une... Bloodborne. Voilà Bloodborne, un From Software. Et... Bon jeu. En plus une bon dingue, jeu. J'ai ouais. joué à l'époque. Et il euh, y avait également, je crois, la représentante euh, du studio à l'époque. Ah bah il y a le, le RP français ah, machin Le est RP Mais il est... français Ah oui il est sur la photo Oui, oui. Ah oui d'ailleurs oui, Du coup ils avaient posté la photo sur les réseaux Et puis après derrière Oh bam mm. vous, vous, vous vous êtes invité Vous êtes invité au resto Dans des hôtels mm. luxueux pour jouer On vous met dans des bonnes conditions Du coup ça vous conditionne mm. à lâcher des bons papiers Tout ça machin Nanana, nanana Ça a fait gros débat Tu sais pourquoi ça a fait du débat Pour moi Pour une raison très simple C'est qu'il y avait un rédacteur de Gamekult Et que Gamekult une posture euh, à cette époque-là très forte très forte de vraiment de chevalier blanc de zéro compromission aucun ouais. lien avec les éditeurs et machin et sur cette photo on voit quoi bah on voit un rédacteur de Gamecult à l'époque c'était Exerve qui n'est plus chez Gamecult d'ailleurs euh, il y avait un rédacteur de Gamer un site bah, il y avait des rédacteurs de vidéo.com il y avait Bibi Gameblog il y avait le RP donc euh, le responsable France de euh, la presse etc et donc, voilà et eh bah ben c'était intolérable, et en fait le rédacteur en chef de Game Cult de l'époque a euh, pété une durite euh, véritablement sur ce sujet là, et machin. Pourquoi Alors qu'en fait, c'est moi qui l'ai tweeté, avec l'aval de toutes les personnes sur la photo, je leur ai montré le tweet, je leur ai demandé est-ce que ça vous va et tout, et le truc c'était, euh, on n'a pas tous le même maillot, mais on a la même passion. Je trouvais que c'était un message d'union, justement, qui montrait que, OK, on peut Par avoir des dissensions, etc., les... mais en vérité, la, euh, ça va, ça, et ça va très bien. Et bien, en fait, ce message de, de calme, de machin, s'est transformé en espèce de truc de, de rage, quand même, et a été un symbole. Euh, moi, je trouve ça fascinant, en fait, parce que, attendez quoi, deux secondes, vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, avant, et après, et toujours maintenant, quand il y a des rédactions qui partent, invitées, invitées, pour avoir accès à un studio. Si tu n'es pas invité par l'éditeur, le développeur, voilà, voilà la photo. Une photo euh, bien vénère, hein, ma foi. Et euh, eh bien, si tu n'es pas invité par l'éditeur ou le développeur, tu ne rentreras jamais. Tu n'auras pas les interviews. C'est pas... comme ça. On peut juger que machin. Mais, eh, aucune des rédactions ici. Euh, Jeuxvideo.com, Webédia en tête, hein, qui pourtant est la plus grosse et de loin, n'aurait les moyens de financer, euh, déjà, les trajets, les vols, les machins à chaque fois. Et en plus, même s'ils pouvaient le financer, ils ne pourraient pas rentrer dans les studios. Ce ne serait pas worse ben ça marcherait pas. En fait, les studios ne nous repassaient pas. Bien sûr. Mais par contre, et donc, quand on est à l'étranger, donc là, en l'occurrence, au Japon, euh, tu crois quoi euh, On va rester dans la chambre d'hôtel et on va boire de l'eau Bah ben, On va manger à un moment. Ok Et tu crois que parce qu'on va avoir mangé des sushis, soudainement, le jeu, on va dire que c'est super. Mais... C'est faire insulte, en fait, aux gens déjà qui sont sur cette photo, aux rédactions, au global, et machin. Enfin, et puis, c'est vraiment croire des choses. Alors, je sais, il hein, y a des trucs où c'est... Euh, mais non, mais même inconsciemment, ça te conditionne à... C'est ça, ça, Mais je peux te dire un truc. Je ne peux pas parler pour tout le monde, parce qu'évidemment, voilà, ça fait 26 ans que je fais ce métier. Donc, je veux dire, euh, des, des, des, des, des sushis, voilà, j'ai pu en manger quelques-uns. Il en a bouffé. Je <rire> m'en fiche complètement. Mais je m'en fiche royal. Moi, ce qui m'importe, c'est la relation que je peux avoir avec les gens qui me lisent, qui me regardent, et machin, et la confiance qui s'est instaurée. Parce que, soyons très clairs, si euh, les, tes lecteurs, tes viewers, ne te font pas confiance, tu connais ça parfaitement, qu'est-ce que tu crois que tu vas être invité demain Donc, en fait, il ne faut pas faire plaisir à Sony, là, en l'occurrence, ou à l'éditeur ou au développeur. Il faut bien faire ton taf et bien faire les choses par rapport à ceux qui vont te regarder. Ouais. Parce qu'à l'inverse, c'est ne font plus confiance, t'as plus de des mens, trucs ça, bah on Tu plus. leur racontes ouais. des cracks, tu leur dis le jeu, il est génial alors que c'est de la merde, etc., machin, sur des trucs bien avérés, t'es foutu, mec. Et là, t'as bien plus à perdre que d'avoir mangé de sushi. Donc, pour moi, c'est un débat extrêmement adolescent, euh et qui montre un peu le ridicule de certaines postures, mais plus que position. Il y, y a une partie quand même un peu compliquée, parce que c'est vrai que vu que, et tu as dit un truc très juste, c'est vis-à-vis du fait que bah, euh, les rédactions, c'est enfin, eux qui sont obligés d'inviter, etc. Sinon, ils trouvent pas les portes. Ça, Je te dis pas que c'est bien que ce soit comme ça, mais matériellement, ce serait impossible de faire autrement. C'est Donc... vrai, mais du coup, il y a quand même une partie un peu compliquée, c'est que il bah, y en a beaucoup euh, qui, s'ils livrent une critique peut-être très franche, mmh. vu que ça reste des éditeurs privés qui mmh. ne doivent rien à personne, mmh. peuvent tout à fait fait arrêter d'inviter quelqu'un en se disant attends je veux financer un mec qui va détruire mon produit ouais, mais c'est mais je veux dire Donc ça c'est peut-être la partie un peu compliquée ah bah complètement et c'est le risque à prendre mais tu sais euh, à l'époque à Gameblog on a été blacklisté par un gros éditeur ah ouais ah, un très gros on peut le dire c'est public c'est Activision il euh, y a eu de très grosses tensions ça a tellement pété qu'en fait c'est remonté aux États-Unis il y avait des sites comme Kotaku qui ont relayé cette affaire là et que Relativement rapidement, je crois dès le lundi matin, le message d'Activision avait changé. Non oh, mais évidemment ça va, machin et tout. Mais il y a eu un moment de, de grosse tension. Que vous aviez critiqué un Call of Duty. Euh, on avait sorti en fait. Euh, alors le truc en plus c'est ridicule, mais ridicule. Il y avait eu sur Amazon Espagne ou Portugal, je ne sais plus, la fuite du nom du Call of de l'année et je crois la date de sortie. Et on avait fait une news. Et donc l'éditeur nous avait appelé en disant pour rien le retirer. Oh là là. Et on avait fait. Bah, en fait, non. Bah, bah, surtout, c'est pas partie publique et tout, bah, tu vois. C'est ça. Et puis, je veux dire, et on leur avait dit, on leur avait dit, mais en plus, si on le retire, ça va vous revenir comme un bouman, hein les gars. Hein. Parce que c'est chelou de le retirer. alors et que stressant, défait stressant. Bah, bah, ouais. Donc, euh, et là, c'était monté relativement haut, jusqu'à ces histoires de... Voilà. Et, et ça avait pété. Mais je veux dire, il faut savoir prendre le risque. Et on nous avait dit beaucoup de choses. Hein. Bon. Et le truc, c'est que, Jevilo.com était sur la photo, Gamergen était sur la photo, Gamecute était sur la photo, etc. Tu peux avoir des tensions. Et dans l'histoire de Gameblog, euh, on va dire que sans que ce soit officiel, d'autres éditeurs nous avaient clairement boycottés, on va dire, pour leurs raisons qui leur appartiennent. Dont une raison qui a été qu'on avait balancé des informations sur un très gros jeu qui allait sortir ultra en amont, qui mmh. avait été repris mondialement etc machin, mais je comprends mais quelque part c'est notre métier aussi, on avait cette information, on l'a vérifiée elle est bonne, on la balance etc euh, ben bah, on a fait le dos je veux dire, et on l'accepte moi, j'ai toujours accepté. C'est le jeu. C'est dur quand même de naviguer parce que c'est, je pense, tu vois, parce que moi aussi, j'étais invité à des trucs comme ça. Je suis pas journaliste, mais j'étais mmh. invité à des trucs à ça, etc. Et, et je pense que oui, ça joue quand même sur ton jugement, tu vois. Mais que derrière, si vraiment tu es très droit envers toi-même, tu peux garder une part, tu vois, de, de, de, de, de, de, de, de ta critique originelle et, et que du coup, bah, derrière, c'est peut-être pas si gros que ça en fait, tu vois. Et je vais te dire un truc, euh, et je sais qu'il peut peut-être être mal interprété, ouais, c est, c est, c est. alors euh, je vous demande juste d'écouter, euh, et, et après vous vous faites votre Bien jugement. Je, mais je me dis que peut-être que, quand tu débarques, au début, ça a l'air incroyable d'avoir ce genre d'opportunité, d'invitation, de manger des sushis, etc. Ça peut te paraître ça. Mais, quand ça fait des décennies que ça dure, ça n'a plus de prise sur toi. Entre guillemets, j'ai presque envie de te dire, euh, ni chaud que, du froid, ouais. ni froid. Que mais que ça existe ou que ça n'existe pas, m'en fous en fait. Moi je viens faire mon taf et je sais que, bon voilà. Mais si on n'avait pas mangé des sushis, qu'on avait mangé un Big Mac, par exemple, mon jugement n'aurait pas changé d'un yota. Ouais, je l'entends. Je veux dire, ah, j'ai mangé ouais. un Big Mac, ah, moins un, bien. Un peu aussi j'ai mangé du mieux. Comme les journalistes en, tape. en... Tape. Les journalistes en tribune presse, tu vois. Qui... Je m'en tape. Ouais. Et, et alors quoi, tu as un verre de champagne, alors hmm, machin. Et une fois de plus, je reviens toujours à la chose qui me paraît la plus simple à comprendre, c'est que la relation de confiance, celle que tu dois toujours respecter, c'est par rapport à ta commu. Ouais. Ceux qui te suivent. C'est un point de vue qui s'entend parfaitement. Vraiment, je préfère. Parce que la vérité, c'est que les éditeurs, qui vont se fâcher avec toi. Moi, j'ai déjà des, eu des éditeurs qui n'étaient pas contents à l'époque à Gameblog d'une note, machin. Ouais. Sur ma chaîne, je mets pas de notes, mais à l'époque à Gameblog, il y avait des notes. Bah, ça peut pu arriver qu'ils ne soient pas contents. Et quand tu es rédacteur chef, bah, c'est toi qui prends un peu le feu. Tu vois. Tu leur expliques, tu les calmes, tu leur fais, ouais, mais écoutez, bah, c'est comme ça, et machin. Et tu peux en avoir qui peuvent monter un peu dans les tours, qui, je dirais pas menacent, mais disent, peut-être que nos relations, machin, ne resteront pas les bidule, là, là, voilà. Mais je veux dire, oui, ok, et bah, très bien. Mais tu veux que je te dise, la vérité, c'est qu'au final, ils reviennent toujours. Si, derrière, tes audiences elles suivent. Et c'est pour ça qu'en en fait, quand t'es gros, t'as une espèce de bouclier qui est ta commu. Et c'est pour ça que le meilleur euh, conseil que je peux donner à des gens qui commencent, c'est que n'acceptez pas justement ces choses-là parce que derrière, vous vous faites dévorer. Alors que si vous êtes réglo et tout avec votre commu, vous grossissez et vous avez du coup un poids en face. On le voit en ce moment hein, sur des sujets infiniment plus graves et machin, mais une bonne négo, c'est un levier de Carrément, un levier, carrément. Et bah, le levier, c'est ton audience. Quelqu'un dit, les journalistes foot, c'est le pire exemple des pressions et des amitiés derrière la camion, il n'y a que ça. Non, c'est pas la question, parce que dans ce cas, tu as mal compris l'analogie. Les, les journalistes foot, ils sont accrédités au stade d'un club, et au bout d'un moment, ils y vont, ils bouffent bien, et tout ça, machin. Pourtant... Pour certains, ça les empêche pas de démonter le club, ouais. alors qu'ils y sont reçus euh, de manière euh, bah, très bien. Tribune presse, euh, des accès, les interviews, tout ça machin de manière constante. Donc c'était plutôt ça l'analogie. Après, euh, je sais qu'il y a certains clubs qui de temps en temps veulent peut-être enlever des accréditations à des journalistes trop sévères, mais généralement ça leur retombe sur la tronche. Ça leur retombe sur la tronche, mais voilà, c'était plutôt ça parce que tu vois, des éditeurs qui invitent un journaliste, mmh. un club qui, mmh. vous avez capté, c'était plutôt dans ce sens que je parlais. Tu sais, dans le Joypad de, dans... Et, euh, et à Gameblog, on l'avait fait aussi euh, pas mal. Hein, C'est que quand par exemple, on nous Envoyait pas un jeu, généralement c'était pas bon signe. Mmh. Bah, on avait même une rubrique, ça s'appelait euh, Si mauvais qu'on n'a pas voulu nous l'envoyer et on allait l'acheter, on testait, généralement on, considérait, on constatait qu'effectivement on comprenait pourquoi ils ne nous l'avaient pas envoyé et donc on nous faisait la critique. Mais, mais du coup en plus c'était plus ciblé, donc en plus le feu était plus fort parce que du coup, ouais. les gens le constataient. Donc pff, je dis pas qu'il y a zéro problème et machin, mais fin, si euh, les gens fantasment de chèques et de Bidule à H24. J'ai presque envie de dire, mais réveillez-vous, quoi. Je peux comprendre. C'est pas ce qui se passe. Alors, euh, 19h17, ah, j'ai popcorn dans 45 minutes. Oh, wow, wow, ça fit. Va... Mais je suis bavard, je t'avais prévenu. Non, il n'y a pas de problème. <rire> je, on va accélérer un petit peu, donc vous euh, ne m'en voulez pas. Du coup, 2017, euh, fin de game blog. Donc, euh, je crois que mm. tu as démis de tes fonctions pour X y raison, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que tu as fait la transition YouTube. Rapido, la fin de game blog, comment est-ce que tu l'as vécu Ça s'est passé comment Parce que ça a été quand même une expérience qui t'a pris des années des années. Ah, c'est 10 ans de ma vie. Je considérais vraiment. Euh... Gameblock comme un bébé en, en copartage, tu vois. Euh, j'ai tout donné dans cette aventure. Et j'ai pris le feu. Euh, vraiment, il euh, y a eu des moments, où ça n'a pas été facile. Euh, J'étais un visage un, un peu visible, mais aussi, et parfois, euh, parce que quand. Je... Parce que d'autres ne voulaient pas faire ce que je faisais. Bien sûr. Et quand on a lancé pas mal les vidéos et tout, moi, euh, constamment, je n'ai cessé de dire. Quand on faisait les podcasts, la première décision que j'ai faite quand je suis devenu rédacteur en chef, c'est d'ailleurs de lâcher l'animation même des podcasts. Euh, D'avoir une diversité de points de vue, etc. Bon, bah, ok, c'est un peu... Rétrospectivement, je me dis, bah, ok, d'accord, mais après, j'avais un choix. C'est ce que je le faisais. Soit ça se faisait pas, pas tout, évidemment. Et il y avait vraiment plein de choses qui se faisaient. Et, moi, et une fois de plus, je garde plein de souvenirs absolument géniaux. Mais euh, la fin était un peu... Peu difficile. Voilà, c'était une période en plus où, euh, quelques temps auparavant, j'avais perdu mon papa. Donc tout se met dans une période, ouais, c'est compliqué. Euh, on en revient un peu à ce qu'on disait la dernière fois, tu sais, j'ai une espèce de bulle comme ça où ta vie est en train de, de, chambouler, de chambouler. Je suis parti euh, euh, deux semaines euh, au Japon avec des sushis, mais je payais par mes sous. Euh, et c'est la première fois de ma vie, et la seule, à ce jour, où je suis parti tout seul, j'avais besoin d'être tout seul. Et t'as vidé ta tête Sans manana, sans potes, rien. Bon à la fois j'avais la chance d'avoir des potes sur place, parce que j'avais pas mal de potes au Japon, mais donc je les voyais le soir et machin, mais dans la journée je voulais être un peu, tu vois, j'allais me faire les temples et tout. Je voulais faire le point avec moi-même. Euh, J'ai eu la chance, par exemple, il y a Kojima qui m'a envoyé un message, il m'a invité dans ses studios, on a beaucoup discuté, pas que de jeux vidéo. Euh... Euh, ça m'a fait du bien en fait et je pense que si j'avais pas eu cette espèce de moment euh, introspectif euh, de réfléchir à soi-même qu'est-ce que tu fais bien, qu'est-ce que tu fais pas bien qu'est-ce que tu dois améliorer on doit tous améliorer, tous les jours toute ta vie etc, je suis un humain euh, lambda avec mes qualités mais aussi mes défauts et j'essaie de les améliorer euh, j'avais besoin de me retrouver face à moi-même je n'avais aucune idée ou envie particulière de faire une chaîne Youtube c'est juste que, pour annoncer la fin de GameBlock, qui pour moi me paraissait euh, un, une étape importante, Fallait et, et par respect chose, par rapport aux gens, je me suis dit qu on était en 2017, faire une vidéo pour l'annoncer était une bonne chose. J'avais... Plus de médias, j'avais rien. Donc euh, j'avais fait ça. À l'occasion, j'avais découvert, du coup, qu'en fait, j'avais une chaîne YouTube qui avait été, été ouverte en 2011. C'est pour ça que quand tu vas dans mon truc, là, à propos, ça me rend ouf aujourd'hui, parce qu'il y a marqué « créé depuis 2011 ». Que dalle. Enfin, oui Mais active du... depuis 2017 seulement. Bah voilà, ça, ça, ça doit être, c'est que j'ai dû créer un compte Gmail et ça être... où j'avais mis une petite vidéo. Enfin, Je sais rien, quoi. Et, euh... Et j'ai plein de potes qui m'ont dit, mais tu devrais faire, tu devrais faire, tu devrais faire. Euh, ma femme Carole euh, avait lancé sa chaîne YouTube quelques temps avant, et il y avait le 3 qui arrivait, et on s'est dit, vas-y, on va couvrir. Cette année, je ne vais pas aller le 3, c'était la première fois de ma vie depuis, je ne sais pas, euh, peut-être 15 ans que je n'avais pas faire le 3, ça me faisait super bizarre. C'est ça le 3 que j'ai fait de ma vie. Eh ben bah, voilà, bah, on aurait pu s'y croiser normalement, mais là, euh, <rire> je ne sais pas là. Et du coup, on a dit, bah, on va le faire en, en carreau jus, c'est-à-dire l'union de Carole et Julien. Dans ma tête, je me disais, si on a 500 personnes franchement champomis, et on avait 12 000 personnes en simultané. Pouf. Et là, j'ai fait... Euh... Ok, il euh, y a quelque chose. Enfin, en fait, les gens sont là. Ils répondent. L'année d'après, je crois qu'on avait 24 000 en, en simu. L'année d'après, on avait 50 000. Okay, okay. Et après, on avait 100 000 en simu. Okay, okay, Et, euh... Et en fait, l'amour des gens, leur confiance... C'est pour ça que je parle beaucoup de confiance. Parce que pour moi, c'est la chose qui fait que je suis là devant toi. C'est la chose qui fait que je vis toujours de ma passion et que je peux avancer seul avec mon fond vert, je suis artisanal de ouf, je fais tout, je pète des boulons de tarés sur mon PC, où la technique parfois elle lâche et je fais « Ah !» Voilà, j'ai pas d'équipe technique et de machin, parce que j'aime bien aussi ce côté ligne directe et bidule, euh, mais s'il n'y avait pas les gens, si à ce moment-là ils n'avaient pas répondu présent, moi j'étais prêt à faire autre chose mais je le considérais vraiment. C'était une étape de ta vie, on fait autre chose. Mais oui, je me suis dit attends, j'ai donné euh, des années aux jeux vidéo, là j'ai lâché 10 ans de ma vie à faire des sacrifices personnels, beaucoup, mais genre vraiment beaucoup, à pas gagner des milliers des cents euh, l'économie de web euh, machin, c'est pour ça. C'est pour ça aussi, tu vois quand j'entends beaucoup les corruptions, les corrompus, les machins, tout ce pourri bilule, vraiment j'ai envie de dire aux gens mais raterrissez, de quoi vous parlez La vérité, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça mmh. et je peux évidemment pas parler pour tout le monde et il y a plein de situations diverses mais je connais quand même en vrai beaucoup de gens dans ces rédactions, ouais, fait ans, beaucoup quoi. de gens dans ces médias et l'écrasante majorité des gens sont des gens bien, qui aiment leur métier, qui aiment ce qu'ils font, qui essayent au mieux de le faire. À Gameblog, il y avait une équipe de passionnés, vraiment, qui voulait apporter quelque chose. On s'est déchiré, on s'est mis la tête à l'envers, on dormait pas, on gagnait pas beaucoup d'argent. Pendant les, les premières années, on faisait des nuits blanches de ouf, on gagnait zéro. Les quelques euros qui rentraient dans la boîte, c'était pour payer les serveurs, euh, essayer d'avoir des trucs et machin. On se payait pas un centime. Essayer de ah, et passer des incentive. années comme ça sans gagner un euro. Ben ouais, euh, et tu sais pas en fait. Tu sais C'est toujours facile, rétrospectivement, de dire « oui, mais bon, derrière, ça a bien marché et machin et tout ». Et ouais, mais sur l'instant, toi, tu as zéro qui rentre. Hein. Donc es obligé de faire d'autres tafs à côté, machin et tout. Donc il y a tout ça, et s'il n'y a pas les gens dans ton métier, si là il n'y a pas des gens qui non. sont en train de regarder, t'es mort. Marche pas. Dans mon métier, qui bon, est okay, le même hein, en fait aujourd'hui, <rire> je suis mort. Mais, mais Webedia, hein, s'il n'y a plus personne qui vient de voir leur site, C'est mort. Donc, c'est la confiance avec les gens et le respect avec les gens. Et pour moi, c'est des valeurs cardinales. Je vais te poser une petite question. Avec l'avènement des youtubeurs, de la création de contenu, dont on a goûté parce que c'est ce que tu fais maintenant, à l'heure actuelle, en sachant que ça a toujours été assez précaire, concrètement, à ton avis, il en est quoi du métier de journaliste de vidéo est-ce que ça vaut toujours le coup d'être employé si on, si on a un gros journaliste avec des réseaux sociaux qui se développent, pourquoi travailler pour quelqu'un au lieu de le faire tu vois, pour soi-même, en quelque sorte N'attends pas peut-être une plus grande liberté, moins de contraintes en état à son compte c est, c est, Quel avenir un peu pour ces, ces sites d'actu, de tests, tout ça bah, Sans trahir euh, tout ce qu'on s'est dit, enfin, euh, quand justement j'ai eu cette phase-là, que je suis allé au Japon et que Hideo Kojima m'a invité, on a beaucoup parlé de l'indépendance. Et il m'a dit, euh, on rentre dans l'ère de l'avènement... Des créateurs indépendants. Et si tu as euh, un peu de talent, un peu de réseau, un peu de puissance, beaucoup d'énergie, être indépendant, c'est puissant. J'ai écouté. <rire> J'ai fait OK, idéal, bien de euh, des paroles okay, sales les euh, Lui, c'est ce qu'il a fait. Il travaillait chez Konami, machin, des méga grossissances, <rire> boum. Okay, et toi. il est parti en indé et il déroule aujourd'hui. Euh, avec, avec, bien sûr, des choses que tu peux pas faire quand tu pas adossé à un grand groupe, mais tu as beaucoup plus de rapidité, de flexibilité, tu es très perso, euh, centré sur ce que tu veux vraiment Moi, faire. Moins process, de trucs. Exactement, et tout. voilà. Donc, euh, pour répondre précisément à ta question, euh, si aujourd'hui tu es, es pleinement passionné par ce que tu fais, que tu as du talent, que tu as quand même une petite communauté aussi, etc. Euh, aujourd'hui moi je trouve que de toute manière euh, la presse de jeux vidéo euh, à classique à mais moi, à moi, moi je sais que je m'en suis pris plein à la tronche parce que justement quelques années euh, auparavant j'avais justement dit dans un débat sur Game One euh, que je trouvais que nous devions collégialement la presse de jeux vidéo faire notre autocritique et réfléchir c'était le début de l'avènement des youtubeurs et ça je peux le dire dans la presse de jeux vidéo de cette époque là du moins beaucoup regardaient les youtubeurs en se foutant de leur gueule en disant mais c'est nul il suffit il juste les de les mettre devant une de caméra de voilà et ça cartonne mais c'est pas vrai enfin je dis pas que ça n'existe pas <rire> on est d'accord mais si tu veux faire ton métier etc et tout il faut quand même quelque chose et je veux dire, les plus gros entertainers, même ceux qui font « machin, il y a du boulot en vérité derrière. C'est pas juste freestyle, on te fait croire des trucs. Toi-même, tu sais que le côté, le mec, machin, il peut être concentré aussi sur son truc. Et du coup, moi, j'ai regardé ça, et plutôt que juste faire oh, « Non, mais c'est des nazes, machin », j'ai fait « Mais pourquoi il marche ?» Et pourquoi nous, la presse, on est en train de se casser la gueule il bah, y a sûrement des choses plutôt que d'être dans notre petit cocon d'intellectuel, euh, <rire> nous on gueule pas, euh, mais on se casse la gueule, tu vois bah, bah, Qu'est-ce qui fait que bah, ça m'intéresse pas de mourir avec ses chaussons <rire> bah, oui. Tu vois ce que je veux bah, dire oui. Moi chez moi, je porte des charentaises, c'est très agréable, <rire> machin. Par contre au boulot, jamais. Je veux pas. Bien sûr. Je veux. Allez, c'est quoi le next step Qu'est-ce qu'on fait il faut faire quoi Carré. Ok, et t'attends pas d'être tout en bas, écrasé, au sol, et donc avoir zéro énergie pour te dire qu'il faut te réinventer un peu, quoi. Et je parle pas de révolution de dingue, mais machin. Et donc, par exemple, sur Gameblog, sur la fin, j'avais apporté un format qui s'appelait « J'ai quelque chose à vous dire ». Et c'était un format de vidéo, euh, face cam, totalement youtubeur, euh, enfin, dans l'idée, sans montage, rien, où je prenais un fait d'actualité sur un truc sur lequel j'avais quelque chose à vous dire, euh, et j'y allais. Et ben, bah, en fait, ça marchait super bien. Et quelque part, sans du tout l'avoir pensé et machin, euh, bah ça m'a préparé d'autant plus à un après que je n'imaginais pas exactement sous cette forme-là. Euh, mais parce que c'était en phase. Et pour moi, dans la vie, gueuler sur des trucs que t'aimes pas, bah alors déjà, ne les consomme pas. Plutôt qu'au quotidien, aller sur un truc que t'aimes pas faire faire rien qui est vraiment nul et machin. Mais pourquoi tu perds de son temps de ta vie à mettre dans... et, et au contraire, si tu trouves que toi ça va moins et que d'autres vont mieux, plutôt qu'essayer de les faire descendre inspire-toi, Vous... pas toi. de tout Élève toi, ouais. mais inspire-toi, regarde un peu qu'est-ce que tu peux en prendre, machin et apporte, et apporte ta personnalité parce que si t'es qu'un copycat c'est euh... ah, super intéressant ouais préférera toujours l'original à la copie. Et maintenant, après 50 vidéos YouTube où ça fonctionne, le bistrot du jeu vidéo, j'ai écouté encore euh, le dernier épisode 650 et des brouettes. Moi, je suis très content, par exemple, si en a fait 100 ben non, il y a un mec qui en a fait 650 du bistrot du jeu vidéo. 600, 683 ce matin, ah, voilà, 683. mais ça, c'est rien. Hein. J'ai regardé, avant de venir justement, je me suis ah, dit, euh, je suis sûr que tu vas me poser des questions comme ça, je veux, je veux regarder parce que moi-même, je ne le sais absolument pas. Je suis à quasi 2500 vidéos. <rire> Seul tout Oh la régularité Seul tout <rire> Avec un big air Je me suis fait flipper de ouf Je me suis dit Mec t'es un taré Mais moi même Mais tu veux que je te dise Mais la vérité absolue. Vas-y J'aime trop ça J'aime trop ça. C'est la folie en ce moment. J'aime trop ça. Pas, genre, euh... Je suppose qu'en plus, tu, tu le fais à, à ton compte, tu es tranquille, tu fais tes petites vidéos, tu parles de ce que tu veux, tu dois te demander mmh. à personne. En plus, j'ai vu hein, une chaîne YouTube qui marche très bien, bah, tu dois être encore mieux et tout. Mmh. Global, global, c'est tout ce que tu as fait les 15 années d'avant, mais avec dénué de la plupart des contraintes et avec une liberté de dingue. Euh, c'est Steve Jobs qui disait, euh, la vie, tu ne peux jamais imaginer euh, à l'avenir comment ça va être. C'est juste en te retournant. Que ça va te permettre de connecter les points, les points de passage et ce que tu as appris. C'est totalement ça. Parce que, en fait, tout ce qu'on a dit au début, j'ai appris, appris, j'ai appris à faire un peu de montage. Je suis une bille, hein, mais un petit peu. Euh, j'ai appris à faire un peu de Photoshop. Euh, j'ai appris à m'exprimer devant une caméra, j'ai appris les réseaux sociaux, euh, les machins, etc. Tu vois, mon, mon compte Twitter, j'ai quasiment 400 000 abonnés. Euh, objectivement, dans la presse de jeux vidéo, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Bien sûr. Mais parce que je l'ai construit, parce que, et une fois de plus, parce que j'ai trouvé, et ça, ça a été, à mon sens, une de mes différences, qui m'a valu beaucoup d'inamité de certains. Euh, mais bon, je me suis toujours dit que j'étais avant toute chose un joueur qui parlait aux joueurs. Depuis que je suis petit, depuis le moment où j'ai voulu faire ce métier, moi, ce qui m'importe, c'est pas être dans une tour d'ivoire ou me sortir une espèce de posture un peu « moi, je vais vous donner euh, la vérité, la, en main. la juste note, le juste avis, etc. » Parce que déjà, je trouve qu'il n'y en a pas. C'est infiniment subjectif dès que tu parles d'œuvres, etc. Et je ne dis pas que tout le monde dans la presse pense comme ça, etc. Du tout, hein. mais il y en a certains quand même. Euh... Mais je me suis dit, mais moi je suis comme vous, j'ai juste la chance d'être de l'autre côté. Donc je vais essayer de vous embarquer avec moi. Et donc vous parler euh, d'égal à égal quoi. Et donc euh, bah, sur les réseaux sociaux, c'est pas la même manière de t'exprimer que juste faire des trucs de... de, de, de. Euh, quand je vais à un salon, euh, je prends ma caméra et je vous embarque. Et en fait, en vrai, mais sans le savoir, j'avais les germes du youtuber <rire> euh, en moi. Moi par exemple, sur Gameblog, j'ai essayé d'avoir le joueur du grenier. Au début, quand il n'était pas encore si ah ouais. huge, il était déjà énorme euh, et je l'adorais. Vraiment, je trouvais que ce qu'il faisait, c'était génial. Il y avait une chaîne qui était énorme, etc. Mais, mais c'était pas encore le joueur du grenier d'aujourd'hui. Et euh, on a pas mal discuté. Diablo X9, Diablo X9, il a fait plusieurs vidéos pour Gameblog. Je savais pas du tout. Eh bien, ouais, parce que moi je regardais en fait. Moi, j'adore regarder. Tiens, je fais de la veille. Mmh. Je regarde, machin, je regarde, machin. Et, et je, tu prends. Et penses, je vois... tu réfléchis. Tu... Et, et, et je voyais Diablo des X9 et ce petit gamin, parce que c'était un gamin. Je le trouvais mortel je trouvais qu'il avait un phrasé, il faisait des trucs cool et tout, et, et donc je l'ai contacté. Je, je me suis démerdé et tout, euh, je trouvais qu'il faisait un super boulot, je dis, ça ne tirait pas, machin, etc. Et, tout. Euh, et on a fait quelques vidéos comme ça, après il était archi pris à ce moment-là. Euh, voilà, mais, mais moi pour moi, ces gens-là, ils m'ont inspiré aussi, mais je l'ai teinté de ma propre expérience. Et c'est pour ça que quand j'ai lancé ma chaîne, on va dire un peu plus professionnellement, je pense que la différence, aujourd'hui, il y a quasiment 600 000 abonnés, c'est plus que toutes les chaînes de médias de jeux vidéo. Et euh, juste pour les stats, parce que j'aime ça, tu vois, Business pas et machin. En 2020, j'ai fait plus de vidéos vues que tout l'inventaire vidéo de jeuxvideo.com. Sites, réseaux sociaux, YouTube compris. C'est un flex magnifique là. Euh, <rire> je veux dire, pour, ça veut tout et rien dire, évidemment. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est moi, j'en ai quand même un petit truc au fond de moi parce que je sais que ça vient de ce que je fais avec les gens. Et en fait, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et on a une communauté mais mais de ouf C'est-à-dire que euh, quand on a fait des lives où il y avait plus de 100 000 connectés en simultané, il n'y en a pas beaucoup, hein, euh, 100 000 connectés en simultané, alors qu'on a une commu qui est très familiale, avec beaucoup de couples. Donc en fait, euh, probablement que ce chiffre, tu pourrais le multiplier pour savoir le vrai ouais, nombre ouais, de gens ouais, qui étaient derrière ouais. par peut-être fois deux. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, le chat, il était frénétique, il était archi-cali. Les modos derrière, ils nous ont dit... On a modéré quelques trucs quoi, mais Et euh, au global, easy, ça allait bien. Non, mais ça se voit même dans les commentaires, même quand il y a quelqu'un qui, à la rigueur, peut être un peu critique, c'est apporté de manière, euh, en général, bien, tu vois. Archi pro aucun problème avec la critique. Mais même, honnêtement, hein, c'est dans la critique que tu t'améliores. Bien Et sûr. sûr. Et des critiques, je m'en prends. Hein. Mais je trouve qu'à partir du moment où elles sont euh, intéressantes, Genre, j'aime pas si, parce que machin, tu devrais pas te dire comme ça, parce que si, là, là, là, là, là j'écoute vraiment. Quand c'est de l'insulte et machin, je te le dis direct, hein, c'est bloqué, bloqué, bloqué, bloqué, rien à foutre. Attends, hé, dans la vraie vie, tu m'insultes, je te fais merci. merci, merci mmh, Donc, dans la fausse vie, enfin, j'ai l'impression que certains pourraient aussi dire la fausse vie, ouais. c'est base. Au revoir. Enfin, écoute, temps à perdre avec ça. Franchement, sur ces quelques paroles, on arrive à la fin. Et je me permets euh, quelque chose que j'ai jamais fait. Vas-y, tu fait vas danser que... sur la table. Non, c'est qu'en fait, <rire> j'avais encore, encore plein de points que j'aurais aimé qu'on voit ensemble, etc. Là, on a une petite contrainte de temps exceptionnelle. J'ai envie de te proposer un épisode 2. Allez. Un épisode 2 de tous les points que j'ai pas encore abordé et on pourrait refaire une suite Julien Chies dans un il part 2 si t'as dit ça parce que mine de tout YouTube et je peux te dire que j'ai appris des trucs en 5 ans ok oui mais j'avais encore des de du début et de maintenant c'est plus la même mais en tellement passionnant qu'une heure 40 c'était pas suffisant j'ai l'impression qu'il faut une autre heure 40 tu vois pour pouvoir se refaire un part 2 donc à rigueur si t'as envie si ça fait plaisir bah si les gens sont ok moi j'ai pas envie de les saouler tu vois c'est euh, pas moi qui parle, c'est les euh, gens. Euh, vous aimez, mais tu je vois vous aime. Mais franchement, je te jure. Mais ça, moi, là, là, tu vois, j'ai des frissons. Et, et je les ressens souvent. Ouais, ça fait plaisir. Parce fait que plaisir. vraiment. Et là, derni... là, depuis plusieurs semaines, je le ressens encore plus qu'il y a quelques temps. Ouais. Les gens sont en or. Mais merci. Vous donnez de la force. Tu sais, moi, j'ai ma petite famille. Carole, elle fait aussi ça. Hein. Elle fait du YouTube, ça. C'est pas facile. T'es une meuf et tout. Je peux te dire que les projets, les, les procès en légitimité, les machins, les trucs le c'est horrible. La meuf, elle met à l'amende. Mais... Un nombre max de mecs qui pensent avoir une culture de jeux vidéo supérieure à la sienne. Je peux te dire que c'est une passionnée de ouf. Elle passe, elle joue, elle retourne les jeux, elle essaie de faire au mieux. Elle a ses qualités, elle a ses défauts. Elle est chormée. bah Nous, on avance avec notre petit truc, là comme ça. Et avec les gens qui veulent nous faire confiance, nous accompagner. Et il y a énormément d'amour. Et à chaque fois qu'on se rencontre dans la rue, à des ah événements, les ouais. machins. Mais... Là, y a le week-end dernier, était, euh, on était à Disney. Et euh, bah, l'essentiel, c'était des nanas. Et moi, ça me surprend toujours parce que tu te dis, t'as un peu le cliché de c'est que des mecs et tout. Et elle disait, ah, je regarde mes vidéos avec avec mon mec et machin, c'est trop super. Merci. Et bah, ça fait super plaisir merci. et merci à toi et bah, ça fait super plaisir merci à toi Julien encore d'avoir accepté on se fera cet épisode 2 sans aucun problème dans quelques temps et je remercie tous les amis qui ont pris le temps de passer c'était vraiment super super euh, voilà n'hésitez pas à répondre présent dans, dans quelques semaines l'épisode 2 portera un jour franchement ça fait ça, fait, ça, fait, ça fait ça me fait grave kiffer et euh, c'est sur ces quelques paroles que je, on va en rester là on se retrouve la semaine prochaine pour Zaccorlu ju avec Julien Febrault. donc ça je vous l'ai dit Julien Febrault la semaine prochaine d'un Julien à un autre, ça fait super <rire> plaisir le 15 avec JDG en plus bah, bah, bah, je lui ferai la bise la... hein. enfin, promis, mais c'était vraiment une superbe émission et on vous souhaite une bonne fin de soirée passez une bonne fin de mardi et moi on se retrouve dans 25 minutes sur Popcorn, à tout de suite ouais. les amis merci, merci.